Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrolib, 18e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver sur un train de la hype en plus comme ça, là, dans le chat. Ça fait très plaisir. Vous êtes extrêmement chaud. J'adore quand je commence une émission, que je jette un oeil sur le chat et que les gens sont bouillants. Ça fait toujours super plaisir. C'est grave cool et c'est un vrai plaisir de vous retrouver après une grosse semaine la semaine dernière où il y a eu deux émissions. Le retour notamment avec Laure et l'émission spéciale avec Anto Lopez. Je vous remercie de vos retours sur ces deux émissions que vous avez d'avoir euh, extrêmement apprécié. Petit mot, rapido, pour vous rappeler que de temps en temps, euh, Zach c'est vrai qu'on ne se sert pas toujours du chat Donc, quand il y a certains invités qui ont des conditions exceptionnelles, ça m'arrive de les recorder en off et de quand même les diffuser. Je ne vais pas rater une semaine de diffusion juste parce que c'est pas live live. Donc, de temps en temps, disons 15 20 des émissions ça peut m'arriver de temps en temps que ce soit fait en off pour que l'émission puisse avoir lieu, je préfère que l'émission ait lieu plutôt qu'elle n'ait pas lieu. Bah du coup de temps en temps il y a une diffusion qui est pas live. Donc quand ça arrive, ne vous étonnez pas parce que c'est vrai que du coup par exemple sur l'émission Anto Lopez, beaucoup de monde alors que c'est littéralement quelque chose qu'on fait depuis des années sur l'émission. Donc je tenais voilà un petit mot comme ça pour vous expliquer que 90 du temps on est live et puis quand on l'est pas, c'est moins grave mais la diffusion en général ne change pas grand-chose. J'espère que vous avez la forme, j'ai un bon teint, c'est un bon début de semaine malgré qu'il fasse extrêmement froid. J'espère qu'au moment où vous m'écoutez, que ce soit chez vous, euh, allez, euh, dans la voiture, je sais qu'il y a énormément d'auditeurs sur Spotify et tout, vous êtes vraiment en forme. Ça me permet de pouvoir introduire également un petit mot pour un partenaire, vous le connaissez, qui nous suit depuis le début de la saison. C'est grâce à eux que Zachary au peut autant se développer cette saison. Un grand merci pour Pritel. Grosse dédicace à Pritel qui nous a suivi amplement cette, cette année. Hein, euh, qui, euh Conserve un petit peu son partenariat avec nous, qui croit en Zaccorolib, ça fait super plaisir, ça me permet de pouvoir parler de leur nouvelle initiative, de leur nouvelle sortie. Pritel, euh, c'est le premier opérateur alternatif qui propose une eSIM. Qu'est-ce qu'une eSIM eh ben, L'eSIM, c'est la carte SIM intégrée directement dans l'équipement, d'accord Il n'y a même pas plus besoin de la, la, la, la petite carte physique, là comme ça, c'est directement à l'intérieur. Il suffit de la télécharger après-derrière avec un QR code pour l'activer. C'est très très simple. Il y a trois avantages, parce que là, tu te dis, putain, mais Zach, quel est l'avantage d'une par rapport à la carte SIM C'est simple, c'est rapide, tu n'as pas besoin d'attendre la livraison de la carte SIM. C'est facile, tu l'actives en quelques clics. Et en plus, c'est pratique parce que tu peux jongler entre deux lignes dans ton téléphone. Tu peux avoir une ligne perso, une ligne pro, ainsi de suite. Vous voyez les différentes utilités. Et en plus, vous connaissez les valeurs de Pritel. Ils aiment bien tout ce qui est économie écologie, logique, bah, écoutez, ça fait moins de plastique, moins de composants électroniques, moins de CO2 parce que du coup, il n'y a pas besoin de livrer et de produire des choses. Donc, vive la ISIM, n'hésitez pas. Ils ont mis en place également sur leur site un petit chat très, très simple. Si vous avez des questions, si vous avez envie de mettre en place une ISIM, bah, grosse dédicace à eux. Vous avez toutes les informations dans la description et dans le chat. Merci à Pritel, vive l'ISIM et on démarre. C'est une émission qui m'a été demandée énormément énormément par beaucoup d'abonnés, mais un en particulier que je vais dédicacer, qui s'appelle Johan. Johan336, il me semble. Désolé si j'écorche ton pseudo. Mais c'est Johan que j'ai pu rencontrer en vrai et qui a fait que de me dire pendant des mois, invite Sturie, invite Sturie, prends Sturie parce que Sturie, il est cool. Prends Sturie, parle de catch, mets un peu de lumière sur le catch, parlons de catch. Et ben, aujourd'hui, on va parler de catch avec Monsieur Sturie de la chaîne YouTube. C'est ça le catch. Bonjour Monsieur Sturie, comment vas-tu Ça y est c'est les portes interdites qui s'ouvrent, on est parti <rire> C'est le main event de Twitch Zach, quel plaisir Quel plaisir d'être là, Zach en roue libre, avec Sturie. Merci Johan, merci à tous ceux qui ont fait du bruit pour réclamer ma présence ici, c'est un honneur. Franchement, je vais être avec toi, on dit que l'être humain est un être sociable, du coup, il est fortement influencé par oui. euh, tu vois, ce qui se passe autour, pour ci, pour ça. C'est totalement mon cas. Genre Quand j'ai vu un gros engouement, beaucoup de personnes qui m'ont demandé de t'inviter, je me suis dit, Bien, attends, au bout d'un moment, le peuple réclame, les gens veulent. Et bah, donnons l'air Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu. Plaisir. En plus, je crois que tu te remets à peine du maladie. ça va mieux euh, ouais, ouais, ouais, la grosse angine là, qui fait un petit peu mal à la gorge et tout, on se remet petit à petit. Il y a toujours l'épaule, ça, ça date du The Event et on est toujours en rééduc. Ouf. Ouais, ouais, ouais, ouais, mais bon, ça va. Ça va, ça va, ça va, pas... on va pas se plaindre, on continue de produire du contenu. L'actualité catch est bouillante, sans arrêt, ça n'arrête jamais. Ouais. Et... Euh... et euh... Moi-même, j'ai cru comprendre que tu aimais bien le catch, surtout à l'époque. Tout à fait. Ah, C'est pour ça on va... on va avoir des atomes crochus. Ah, Tout à fait, tout à fait. Alors, on, on en parle directement, comme ça, après, on passe à autre chose et on peut en discuter. Mais effectivement, j'ai été un grand fan de catch quand j'étais ouais. plus jeune. J'ai découvert le catch avec... À l'époque, j'avais une Freebox. Et dans la Freebox, il y avait un lecteur vidéo. Ok. En fait, dans le lecteur vidéo, tu avais comme une sorte de Momo YouTube, mais qui n'était pas ouais. YouTube, avec des vidéos. Et il y avait des mecs qui postaient des trucs, genre... Archi pas libre de droit, okay. mais personne modéré ce truc. Il y a un gars qui avait posté en trois parties WrestleMania 25. Ok. Ah oui, <rire> ça c'est propre. Ça c'est propre. C'est totalement propre. Donc j'avais découvert le catch avec WrestleMania 25. Ouais. Et ensuite, j'ai suivi de WrestleMania 25 au à 28 à peu près. Donc okay. pendant 3-4 ans à peu près. Ok. Et effectivement, après, j'ai arrêté parce que j'ai grandi et tout, sans dire que c'est un truc de gamin, mais c'est juste parce que j'étais passé à autre chose. Et, euh, et après, moi, j'étais devenu un rat. Un rat des forums, euh, je regardais des anciennes images, je me renseignais sur les trucs que j'avais ratés quand j'étais plus jeune. Alors attends, est-ce que tu as fait ce que tout le monde a fait Dis-moi. Euh, à quoi il ressemble et mystérieux sans son masque Oui. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, oui. sûr, sûr c'est un classique. Bien sûr que oui, avec les voilà. petites lèvres là et tout. Euh... <rire> mais quel est cet enfant Mais que, mais que fait-il là Mysterio. On l'a tous fait! Bien sûr! On l'a tous fait! J'aime bien celle-là. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que quand j'étais gamin, j'avais regardé ça. Et même au Maroc, pour être plus précis, si tu veux savoir, parce que j'avais tous les étés au le Maroc pendant deux, deux mois, j'avais un rythme totalement mauvais. Genre, je me couchais à 7, 8, 9 heures du okay. matin. Ce qui me permettait, quand j'étais gamin, parce que j'avais du coup eu un meilleur wifi l'été, de regarder SummerSlam en direct. Waouh! Ça, c'est Gucci à l'époque. Je regardais SummerSlam en direct à 3h, 4h du matin. C'était un énorme kiff. Donc, euh, donc ouais, j'ai eu quand même un petit rapport avec le catch. Ouais. Je, je kiffais Edge à l'époque. J'aimais bien John Morrison. Oui, oui. Ouais. J'aimais bien CM Punk, ouais, trop cool. Chris Jericho. Bien, tu vois, j'aimais trop ces mecs-là. Ouais. Et À l'inverse, j'étais un peu le con, genre je j'aimais pas les, les ceux pour les gamins, tu vois, que je considérais pour les gamins, genre les John Cena, les Jeff Hardy et tout, okay. mais un peu moins, tu vois. Mais je comprends, c'était une période où euh, les super-héros très lisses c'était un petit peu agaçant et on avait tendance à se ranger derrière les les soit les méchants, les mecs avec plus de personnalité en fait. C'est exactement ça, c'était un peu au milieu de la pg je crois, PG. Ça arrive justement, on est dans cette période 2008-2009, c'est la transition avant le produit PG euh, Exact. qui est encore là aujourd'hui. Euh, ouais, c'est ça. Ça. ça. va qui désormais plutôt, euh, plutôt bien accepté, bien accueilli. Bon. Et il y a des alternatives, quoi qu'il en soit. Exactement. Bon, En tout cas, voilà, on va, vous avez compris, on rentre direct un peu dans le vif du sujet, mais on va bien sûr également en apprendre un petit peu plus sur ce à titre personnel. Donc, ça me fait vraiment plaisir. On commence avec le grand classique pour introduire l'émission, pour, pour, pour, pour, pour en apprendre un peu plus sur toi. Désolé, des fois, le cerveau va plus vite que la bouche. Qui es-tu, monsieur D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire Alors, déjà, euh, je vais remettre euh, les choses... Euh... Pour revenir déjà loin, je suis un ancien, en quelque sorte, puisque je suis né précisément en 1985. Très bien. Donc, euh, je suis vieux, voilà, je, je le dis. Mais ça va, je, je le vis bien. Ouais, C'était à l'air de bien l'accepter. Je, je le vis très bien. Euh, je suis arrivé sur euh, YouTube à partir de 2014, mais on va revenir sur la partie euh, parcours scolaire, c'est la, la classique de l'émission. Euh, si on revient, j'ai fait, euh, fait un lycée, j'ai eu un bac euh, scientifique. Très bien. spemat Oh avec 10,0 quand même. Donc, c'est la, la, euh, la mention mouleux, en quelque sorte. Voilà. Mention, on veut plus de voir. Voilà, c'est 10,0. Voilà. Et euh, Spémat, j'étais parti dans des, dans des études pour être prof de maths. Moi, mon but, c'était de, de vouloir enseigner, de partager de la connaissance, ce genre de choses-là. C'est dans les mathématiques que je me démerdais le mieux. Donc, euh, j'étais parti vers euh, l'enseignement mathématique. Sauf que je suis arrivé pile-poil au moment de la réforme où, pour passer le CAPES, c'était plus Bac plus 3, okay. plus la licence, C'était le master ouf Et ma première année de licence mat informatique, ça a été déjà un reveal. C'est chaud, c'est chaud. <rire> Surtout que <rire> je viens d'un lycée où tu étais fort accompagné. C'est vraiment le lycée privé. Mes parents, ils m'avaient un petit peu chouchouté, ils m'avaient payé mes études. Et là, j'arrive sur les bancs de la fac à Lens et... Libre à toi d'aller en cours <rire> ou de pas aller en cours donc, euh, complexe, compliqué. La classique des gens qui découvrent le post-bac, qui n'ont plus euh, l'accompagnement main dans la main, comme ça. Voilà. Tu vas pas en cours, ce pas bien. Euh, <rire> voilà. Même si j'allais en cours, même si j'ai essayé, j'ai quand même bossé. Je n'ai pas eu ma première année. Je l'ai eu bah, la seconde année, j'ai eu ma première année, donc en deux ans. Et plus j'avançais, plus ça n'allait pas dans le parcours. Donc, je me suis dit à un moment, stop, on va briser le rêve. Euh, 22 ans, je me suis réorienté totalement sur un truc rien à voir. Je suis parti en BTS banque, en alternance, okay. euh, le milieu du travail. Et de ce fait que dès lors que j'ai connu, connu le milieu du travail, je me suis dit, j'aurais dû me spécialiser dans mes études et rentrer dans le marché du travail beaucoup plus tôt et, et faire ce que j'avais envie de faire en fait, autrement. Mais j'ai les œillères, je voulais être prof, ça n'a pas fait. Okay. Donc euh, voilà, j'ai fait mon petit parcours et à côté de ça, en parallèle, il bah, y a le catch qui a toujours été ma mon immense passion oui. euh, depuis que je suis gamin. Mon père en fait euh, à l'époque de Canal+ quand c'était diffusé euh, à la fin des années 80. Euh, Canal+ en fait quand ça arrivait dans le paysage euh, télévisuel, tout de suite en fait ils ont misé sur le catch et le catch était à cette période où WWF à l'époque cherchait à s'internationaliser. Très bien. Qu'ils envoyé des cassettes à tout le monde et la France hop Canal+ chaîne euh, chaîne privée euh, cryptée, on leur envoie du catch pour pas trop cher. Et on diffuse ça. Et c'était un petit peu un produit d'appel, parce que le, le catch faisait appel aussi à la nostalgie des, des grandes années 60-70, où le catch était diffusé en France de manière totalement libre. Et genre, c'était même le, le grand rendez-vous pour ouais. nos, nos anciennes générations de se retrouver devant les combats de l'Ange Blanc et du Bourreau de Béthune. Donc, il y a eu un petit peu cette nostalgie, mais façon américaine, donc avec des Hulk Hogan, euh, des, euh, le, des Undertaker, Rick des Flair. Macho Man, des Ric Flair, voilà. toute cette génération-là. Et moi, mon père, en fait, très vite m'a mis devant le catch, et j'ai regardé ça comme des, comme des dessins animés, en fait. Si tu veux, dans ma vie, il y avait Dragon Ball et il y avait WWF. Euh, chaque samedi, euh, on regardait euh, les péripéties Hulk Hogan Champion, Yokozuna qui débarque. En fait, euh, voilà, j'ai grandi véritablement avec ça et c'était mes super-héros de l'époque. Grave intéressant. Bah, carrément, mais c'était la, la grosse niche, en fait, parce que tu es... Déjà, il fallait avoir Canal+, donc tout le monde n'avait pas Canal+. Archi, bah, ça coûtait cher en plus, ça avait ça pas à l'époque, de... les ça, c'était cher. Cher de ouf, mais euh, on avait une, une bonne distribution, on va dire même en termes de produits dérivés, parce que tu avais des, des figurines de catch, c'était Hasbro qui les produisait, donc on avait des jouets, etc. Donc, il y avait quand même quelques copains dans la cour de récré, euh, vas-y, moi je suis Undertaker, moi je suis Bret Hart, moi je suis Shawn Michaels, ça va, tu vois. Et ça s'est perdu, petit à petit, euh, Canal+, les diffusions, elles ont été de plus en plus galères, il y a eu un grand changement en 1997, où ils sont passés de des diffusions de WWF à une autre compagnie qui s'appelait WCW. Oui. Ça, ça a perturbé énormément de gens, je sais, à l'époque. Et ben, on se retrouvait, je pense, tous les fans de catch à cette époque-là assez isolés. Sauf certains qui avaient la chance d'être dans l'Est de la France, qui pouvaient capter les chaînes allemandes et qui avaient encore la, la diffusion des deux programmes, et WWF et WCW. Oh, les chanceux Les chanceux Il y a un certain Christophe Ajus, parmi eux, je lui fais un bisou, euh, qui deviendra euh, en 2000 commentateur euh, pour la chaîne RTL9. Monsieur par-dessus la troisième corde. Monsieur par-dessus la troisième corde que j'embrasse, que je salue, à qui je dois énormément. Euh, et donc moi, en fait, je suis un fan de catch. Voilà, euh, j'aime bien ça. Je m'épanouis. C'est vu un peu bizarrement parce que je peux pas trop en échanger. Tu vois, euh, que ça soit au collège, au lycée. Euh, à cette période là, c'est quand même très, très, très euh, la niche. Tu vois, ouais. euh, et Internet, ça y est. Premier abonnement, euh, 8 heures par mois, tu vois, le 56K, les, les galères, mais je vais chercher à me documenter sur le catch à fond la caisse et je découvre les forums. Les forums Et les forums, là, je me, je me rends compte que non, je ne suis pas le seul à me brancher le matin sur Canal+, qu'il y a d'autres personnes qui le font également. Il y a la chaîne RTL9 qui commence à diffuser quand Canal+, s'arrête de diffuser euh, à la fin de l'année 2001, début 2002. Il n'y a plus de catch nulle part. C'est RTL9 qui prend le, qui prend le relais, qu'il avait déjà fait en amont en diffusant WCW. Euh, et... Il y a cette espèce de noyau voilà, de fans de catch qui se crée, et on est très solidaires les uns avec les autres, et on, on s'échange des cassettes. C'est le truc à la mode à l'époque, comme on n'a pas accès tu vois, au contenu en ligne, etc., on s'échange des, des VHS, on se les commande, voilà, on se les refile, on se partage des bons tuyaux, tout ça. Et euh, on est sur le, sur le cul, c'est le cas de le dire, quand NT1 à l'époque ouais. débarque sur euh, la TNT et décide de donner une chance au catch je crois commence par la deuxième partie de soirée, puis ça arrive très, très vite en prime time. Ouais. Et ça arrive 2007, tu vois, la génération nt Oh là là enfin, Tu vois Là, c'est le moment où c'est le feu, tu vois, pour absolument tout le monde. Parce qu'à l'époque, on passe de 6 chaînes à 15 chaînes. Et là, tout le monde peut avoir accès au catch et tout le monde découvre un nouveau divertissement. Et c'est la folie, les cours de récré, tout ça. Alors moi, à titre perso, dans mon parcours scolaire, pour essayer un petit peu de, de me remettre là-dedans, en 2007, je suis déjà un fan assez assidu. Je suis très accru au forum, etc. J'ai une ouais. petite réputation, voilà. Y a pas de... Je suis un petit peu dans le milieu. Et il euh, y a une structure de catch. Moi, je viens du nord de la France, je suis euh, lillois. Il euh, y a euh, une structure dans le nord de la France qui organise des shows de catch et qui fait appel à beaucoup de catcheurs indépendants qui commencent un petit peu à faire leur nom sur Internet. On entend beaucoup parler d'eux. Tu sais que tu as parlé, je te coupe rapidement, ouais, tu as parlé de Génération NT1, tu les as réveillés là. Mais bien sûr, ils sont là la Génération <rire> dans NT1. Dans le chat, c'est nous <rire> Et, et moi, en parallèle de la génération NT1 qui débarque, en fait, au moment où je décide de quitter la fac et que je pars en PTS Bank, en parallèle, je commence ma deuxième vie. Très bien. C'est-à-dire, je pousse les, les portes d'une école de catch. Je ne me sens pas devenir catcheur, mais je veux, être, je veux connaître le show et je veux participer au truc. Et je décide de devenir arbitre. Et là, en fait, pendant mes, mes deux années de formation, on va dire, où je commence à aller arbitrer en parallèle, j'apprends à catcher parce que pour apprendre à arbitrer prendre à catcher <rire> vu ce qu'ils prennent des fois vaut mieux qu'ils sachent un petit et même, peu le, le truc quoi. Et même pour comprendre en fait comprendre la psychologie ce y a un match de catch etc donc en fait je suis rentré dans le milieu et à partir de là de allez on va dire de 2007 à 2013 j'ai un gros parcours dans le circuit on va dire national voire même un peu international ouais. que ça soit en tant qu'arbitre en tant qu'organisateur en tant que catcher même à des moments euh, et, et pour un petit peu voilà synthétiser je tombe carrément, je suis encore plus amoureux du truc. Quoi. Ah ouais, vraiment, le vivre, c'était encore, plus... encore mieux que d'aller le squatter sur les forums et devant les VHS et tout Incroyable, incroyable. Les connexions, connexion connexions sociales, l'humain, etc. Euh, moi, ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses, sur la discipline. Euh, mais, et à côté de ça, c'est bizarre, parce que le gros engouement de Génération NT1, comme moi, j'étais rentré à ce moment-là dans le milieu, je ne l'ai pas véritablement senti okay. de la même manière que tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce un peu de frustration de se dire mais, « mais vous avez tout ». La génération interne, ils avaient les magazines, les, les, les couvertures médiatiques, les diffusions des trucs, les ouais, les jeux, les cartes, les jeux, les, les, ci, cars, les ça. tout. Et nous, on n'avait rien. En fait, à l'époque, dans les années 90, c'était hyper galère. C'est comme je te dis, on s'échange des cassettes euh, sous, sous le manteau. Ouais. Sous le manteau, tu vois. C'est c'est ça qui était un petit peu fou. Donc je vois ça et je fais, oh, la chance qu'ils ont, quoi. La chance de tout avoir ah, ils que nous n'avons pas jeunes, eu. Là. et, et c'est c'est trop trop cool. Et... Euh, je m'arrête un peu dans le catch à partir de 2013 parce que j'ai une blessure au genou et, et je me sens aussi, tu vois, plus trop à ma place. C'est-à-dire que physiquement, je commence à, à freiner, il y a des talents qui arrivent, tout ça, donc voilà. je, je lâche un petit peu. Bon, en plus, en 2013, tu commences à avoir 27, 28 ans, donc on approche de la trentaine. Donc nécessairement, ouais, vois, je, je me... pense que tu sens peut-être tu sais, ce côté, je veux... Je voilà. m'installe aussi dans ma vie, etc. Et euh, à côté de ça, je me passionne aussi pour l'univers de YouTube. Je découvre que les YouTubers ils sont en train de monter, etc. Je me, fascine un, je me fascine un petit peu pour le contenu et je me dis, je regarde un petit peu ce qui se passe, qui parle de catch en France Et euh, je vois beaucoup de fans de la génération NT1, hein, justement. Et je me dis, OK, bon, ils ont leur approche. J'ai peut être la mienne. Je vais tenter d'aller sur YouTube et de commencer à déjà jouer au jeu de catch parce que c'était un petit peu le, le, le, le levier, on va dire, pour essayer de créer une communauté Bien sûr, la traîne. C'était la, la traîne dans 2014 C'est tu fais du let's play, quoi. Tout simplement, il y a le jeu de catch qui sort sur PS4. Tu, tu te mets là dedans et à partir de là, euh, je prends mon temps et je commence petit à petit à parler de catch et à amener des nouveaux formats et je pense que ça t y, t y arriveras par la suite et ça je m'installe petit à petit sur Youtube avant, de, avant la suite et là ça fait 8 ans maintenant et c'est désormais mon métier c'est vraiment trop, trop, trop passionnant. J'ai envie de discuter forcément de cette période 2007-2013 où tu as fait un petit peu du cash, ouais, tout ça. Mais avant de parler un petit peu de tout ça, euh, tu avais un travail en parallèle ou tu avais ouais. commencé déjà peut-être à vivre un petit peu de ça C'était ouais, ouais, ouais. comment un petit peu euh, En fait, j'ai eu. Euh, bah, quand j'ai fait mon BTS Bank euh, en alternance, donc c'est de 2007 à 2009, justement, ouais. cette période-là. BTS banque Bank en alternance, je suis rentré en fait dans le milieu du travail, dans le milieu bancaire, plus précisément par la suite dans le milieu du crédit. Et bah, tu avais un rythme 35 heures par semaine. Et euh, le soir, bah, tu rentrais, soit bah, tu consommais du contenu catch, ou après j'ai commencé à en créer. Ouais. Mais j'ai vécu pendant très longtemps la double vie, euh, 35 heures boulot, et euh, à côté de ça, tu, te, tu gères ta, ta chaîne YouTube, etc. Sans compter que bah, voilà, moi je suis en couple depuis très longtemps, 14 ans, je salue madame que j'aime, et en plus de ça, je l'ai rencontré dans le milieu du cash, donc c'est encore plus beau. tu génial vois. On est deux passionnés, en plus de ça, et c'est encore plus beau. Euh, et En fait, tu t'établis, tu mais c'est beaucoup de sacrifices en même temps, parce que tu te dis, ok, il y a ta passion, est-ce que, est, est que tu peux en vivre ou pas C'est compliqué, bref, tu, mm -hmm. tu te mets des barrières, c'est un petit peu nouveau. Je suis pas arrivé sur YouTube en me disant, je veux en vivre. Je suis arrivé parce que j'ai envie de partager ma passion, et je vis aussi avec cette frustration de ne pas avoir réussi dans ma vie professionnelle à pouvoir partager un savoir Devenir prof ouais. et je voulais partager justement ma passion pour le catch le plus possible sur, euh, sur internet et de toute manière la plupart des gens qui ont commencé youtube avant 2018 bien, 2019 euh, personne se disait euh, je, je commence à marcher ça ramenait ça ramenait pas vraiment d'argent comparé à maintenant quoi ouais, ouais c'est évident et par la force des choses voilà quoi vous m'avez fait confiance vous m'avez fait confiance trop bien euh, et et là je suis devant Zactani quoi. En fait c'est assez... <rire> Ça fait plaisir. Ah c'est vrai que devant Zactani. Ah j'ai Je, je, je suis... t'en doutais pas quand t'étais en BTS Bank. Hein, le mec. Je m'en doutais pas du tout. Quand t'étais en BTS Bank en 2017 j'avais 12 ans. <rire> Imagine j'étais en BTS Bank et il euh, bon, y avait des cours chiants etc. C'est à dire que j'ai des photos de moi en BTS Bank en train de regarder du catch au fond de la classe quoi. <rire> oh la folie. Euh, T'es en train de bosser Oui oui oui oui. Euh... En fait, moi, le premier point historique dans ma tête qui m'a fait rire, c'est que quand t'as dit BTS Bank 2007-2009, j'avais fait une grimace parce que 2009-2008, euh, euh, la banque, c'était pas, le... Ouais, <rire> pas, pas <rire> le meilleur des, la, des, des secteurs. Quoi. La crise mondiale, euh, Jérôme Carmiel et compagnie, ça n'était pas trop, trop simple. Ça n'avait pas la cote. Ça n'avait pas la cote. <rire> ça n'avait pas la cote à ce moment-là. On <rire> nous l'avait dit, hein, ça va même être chaud. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait le BTS au moment où. Vous êtes sûr de vouloir du boulot Vous êtes sûr qu'on en aura Le milieu du crédit, ça va. Le milieu du crédit, derrière, il était, il était un peu plus stable et je fais un petit peu de tout dans le milieu du crédit, j'ai fait ça pendant 10 ans, mais bon, ça m'a apporté beaucoup de, on va dire, de, de valeur ouais. sur certains trucs. Ouais. Euh, c'est pas une expérience que voilà, je, je veux balayer et oublier, ouais, ouais. mais c'est une, une vie maintenant qui est derrière moi. C'est-à-dire que ça a été beaucoup de sacrifices, c'était euh, beaucoup d'embouteillages le matin pour aller en, en région lilloise pour les bosser. Euh. Voilà, je... Ça avait pas l'air le plus passionnant non plus. c'est pas le plus passionnant. Ouais. À un moment, j'ai essayé de faire en sorte que ça me devienne passionnant, donc j'ai essayé de devenir bon dans ce que je faisais, mais ça m'a rien apporté. Hein. Je vois. Et à un moment, vois. je me suis dit, stop. Stop. Stop. Je, je me reconvertis. Cette période de 2007 à 2013, où tu nous as dit que ouais. justement, tu as fait une, une école de catch. Euh, ouais. Que derrière, tu as pu faire un peu arbitre, mais aussi des fois un peu catcheur. Ouais. Ah, forcément, là, ça me ressort 150 questions, donc on va essayer de structurer ça. Vas-y. Euh, déjà, euh, c'est comment une école de catch? Genre, qu'est-ce qu'on fait là-bas Qu'est-ce qu'on y apprend Tu as dit que la formation a duré un peu deux ans. Et ensuite, ouais, une fois qu'on a fait cette formation, notamment pour toi, arbitre, ouais. qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on a. C'est quoi C'est des piges où tu vas faire l'arbitre pendant quelques shows comment, comment ça se passe en un fait, petit peu Donc voilà, on commence sur ces petits trucs. Et après, forcément, j'ai d'autres questions. Mais tout tout est un petit peu différent dans le milieu du catch en France. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, le club dans lequel j'étais euh, était un club qui à la fois te formait. C'est-à-dire que l'entraîneur qui s'occupait de ce club-là avait reçu l'enseignement de grande légende du catch en France, à savoir Monsieur Edouard Carpentier, euh, qui a été, euh, je pense, ouais, on peut le dire, une des grosses figures du catch français qui s'est yes. exilée après euh, au Canada et qui a notamment été euh, parmi ceux qui ont découvert à l'époque André le géant. André the Giant. Voilà, ça a été l'un de des promoteurs aux côtés de Franck Valois d'André le géant. Donc euh, il a fait énormément pour le catch, même j'ai envie de dire euh, sur un point de vue mondial, parce que. André Le Géant, c'est peut-être encore aujourd'hui considéré comme la, la plus grande attraction euh, du catch, euh, une des plus grosses figures emblématiques de la pop culture et tout. Quoi. Euh, donc, il euh, y avait cet enseignement, et en plus de ça, c'était une, une, un club qui produisait des shows. C'était des shows qui étaient très suivis. Il y a une fanbase sur Internet qui les suivait énormément. Ouais. Euh, et cette fanbase-là, en fait, euh, comment dire, elle a. Comment, elle pouvait suivre, en fait, le produit. Genre, s'il y avait un show qui se passait euh, dans l'est de la France, il y avait des gens qui venaient de Paris, de Toulouse, de Lille, qui allaient euh, sur ces shows-là. Alors, il y avait euh, 500 personnes. Oui, bien sûr, ça devait mais être dans ça... des petites salles, des gymnases, voilà. c'est-à-dire, à, ouais. à la fois, tu avais un, un public local qui venait, donc des, des familles, des, des enfants, tout ça, parce que le catch, on est curieux, tout ça, mais tu avais aussi des fans un peu hardcore qui étaient capables de faire énormément de kilomètres, de prendre leur hôtel, de venir pour, pour voir du catch, quoi. Ouais. de voir du, du catch en live, voilà avec, en plus de ça, deux, trois noms importants du circuit. Et surtout, en fait, dans cette structure-là, il y a leur commentateur, qui est quelqu'un que tout le monde connaît, M. Christophe Ajus, euh, qui a également un rôle, à ce moment-là, dans, dans tout ce qui est aspect euh, créatif, c'est ouais. à dire, tout ce qui est scénario, matchmaking, euh, euh, le fameux qui gagne, qui perd, tu vois, dans les matchs de catch. Donc, euh, tout ça, c'est des, des choses qui t'intriguent énormément et t'apprends, justement, à côté de, aux côtés de gens qui ont cette expérience-là. Et c'est hyper intéressant. Même si toi, t'es dans le rôle d'arbitre, et que t'es pas encore catcheur, même si tu es formé à le faire, l'expérience elle est elle est folle quoi. Bah oui. J'ai l'occasion pendant deux ans de côtoyer euh, des noms hyper importants du circuit, euh, genre euh, euh, des mecs comme euh, bah, Brian Danielson qui est Daniel Bryan à la WWE. Voilà, j'ai eu l'occasion de le côtoyer dans les vestiaires. Il y, a des, il, y a, il y a des gens comme ça, c'est hyper passionnant. Bah, Page euh, qui est Page qui est aujourd'hui Saraya chez All Elite Wrestling. Euh, on a fait de la route ensemble, on a euh, je, je l'arbitre à de nombreuses reprises. Euh, donc, tu apprends, tu vois, tu as de l'expérience comme ça, de, de ce genre de gens-là, euh, c'est hyper, euh, hyper cool, hyper gratifiant. Et euh, après, ouais, t'es une valeur marchande en fait sur un circuit, c'est à toi de te vendre et aller te vendre après dans d'autres structures, d'autres clubs. Trucs, ouais. Voilà, pour euh, bah, te faire connaître, te faire un nom. Et encore, il y a 15 ans, c'était totalement différent d'aujourd'hui, tu vois, avec le développement des réseaux sociaux où aujourd'hui tu, tu partages des clips de ce que t'es capable de faire, etc. Et forcément, les. Les, les gros clubs, les grosses les grosses assos t'appellent et te disent voilà, on veut on veut te prendre toi parce que tu es on le voit tu es un des meilleurs, tu fais rayonner ton nom tout ça. Donc là tu peux être une tête d'affiche chez moi. C'est c'est encore différent. 2007-2008, ce que j'ai toujours envie de dire avec le recul, c'est qu'on était encore très amateur dans le dans le processus et c'est dommage parce que c'est la partie, c'est le moment où les médias ouais. se sont le plus intéressés Donc au cas. Comment ça regarder ça Ah ouais parce que forcément avec le boom sur NT1 euh, les médias, tu vois, genre bah, TF1, France 2, France 3, ils s'intéressent. C'est quoi le catch Pourquoi ça marche aussi bien Ça nous passionne. Les Américains, ils sont pas forcément accessibles pour faire du contenu, des interviews. On va aller voir les catcheurs français. Et les catcheurs français, bon, ils ont pas toujours donné la meilleure des images de, de la discipline. Ouais, C'était pas. Je suppose, ça devait pas être hyper développé, même médiatiquement, même bah, dans les perso, même dans les personnalités. Je suppose, ça devait bah, pas être toujours. Tu euh... vois, donc on était, on à un grand -retard, retard, et c'est dommage parce que tu te dis, là aujourd'hui, euh, on a des talents qui sont exceptionnels en France. Euh, je pense que vous en avez vu aux events quand on vous a ramené avec le blanc, courot, voilà, vous avez vu un petit, un petit échiquier de ce qu'on est capable de faire. Vous avez vu Rivenzi aussi faire des trucs totalement fous. Alors, euh, quand j'ai vu que... Rivenzi soulever quelqu'un comme ça pour une oui, <rire> c'est On a passé un cap. Le catch français, il a passé un cap. Aujourd'hui, on a des catcheurs français qui sont euh, à qui on confie les rênes euh, et les championnats principaux de grosses structures en Europe. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas il y a 15 ans, en fait. Il y a 15 ans, la France, elle vivait un petit peu dans un dans un monde part niveau catch, niveau structure, que l'Angleterre ou l'Allemagne, qui ont toujours été des, des grosses cylindrées en, fait, en Europe. Et toi qui l'as connu, euh, alors là, c'est une question un peu quand ouais, je vais poser, euh, mais nécessairement, parce que je sais que parmi ceux qui nous écoutent, il n'y a pas forcément que des connaisseurs, ouais. mais euh, tu as parlé du fameux qui gagne, qui perd. Ouais. Euh, on sait nécessairement que le catch dans les grandes lignes, bon, voilà, c'est scripté, il euh, y, y a beaucoup de gens qui décident, un petit peu des storylines, du déroulement d'un match et tout. Ouais. Toi qui as pu participer à un match, est-ce que tu sais Comment ça se passe au niveau des scriptwriters, on va dire, donc des gens qui décident un petit peu de comment ça va se passer, et également bah, du déroulement d'un match. Est-ce que euh, le déroulement d'un match, c'est une chorégraphie Ou alors, est-ce qu'il y a quand même une part un petit peu euh, de créativité où le catcheur, ou les catcheurs peuvent à des moments euh, se laisser aller à des moves tant que la finalité du résultat est, entre guillemets, le bon C'est comment un petit peu euh, tout ça Tout va dépendre, en fait, de ce qui est demandé. Le catch, en fait, sert à raconter une histoire. C'est-à-dire que... Tout va, cons... Tout va se baser en fait, sur ta capacité, toi, en tant que spectateur ou téléspectateur, à suspendre ton incrédulité pour pouvoir rentrer justement dans une histoire que va te raconter deux, deux protagonistes. Ouais. Euh, ça peut être l'histoire toute con, hein, du bien contre le mal, voilà, c'est le truc manichéen qui est très, très présent dans le catch, qui est très exploité. Euh, ça peut être aussi un aspect beaucoup plus compétitif entre deux mecs qui sont très, très athlétiques et sur lesquels on va vraiment essayer de les départager en disant « Ah lui, Pinaz, il a bien repéré que son adversaire il avait une une blessure au coude, donc il va l'exploiter. Ouais. L'autre, il va protéger son coude, etc. Donc, en fait, il y a toujours ces techniques de combat. Euh, ça vient, tu vois, des, des arts martiaux, ce que tu peux voir dans le MMA ou, ou autre, qui va euh, être euh, intégré, je vais dire, dans le code et qui va permettre de raconter une histoire. C'est euh, de la scénarisation, en fait, d'action, euh, tout simplement. C'est-à-dire que juste s'arrêter en se disant « Ouais, le catch, c'est faux, ça m'intéresse pas tout ça », mais c'est justement parce que c'est faux que c'est passionnant. Ouais. C'est tout l'inverse, en fait. Il ne faut pas le voir comme si c'était vrai. C'est toi, tu es capable de suspendre ton incrédulité comme tu es capable de suspendre ton incrédulité quand tu regardes, je ne sais pas moi, le, le tournoi dans Dragon Ball ou euh, Tortue Géniale. Ce n'est pas Tortue Géniale, c'est Jackie Chou ni La France sans Goku à la fin. <rire> non, mais tu vois, et qui, qui commence à faire... Non, la l'exemple du siècle <rire> Qui commence à faire la danse de l'homme ivre, tu te dis, bah non, tu ne vas pas voir demain Floyd Mayweather et, et Colin McGregor faire la danse de l'homme ivre mais tu suspends ton incrédulité pour te dire ⁇ Ok, ça raconte une histoire ⁇ Dans le catch, en fait, c'est ça. Sauf que, à la différence du cinéma, des mangas, des animes, il n'y a pas euh, quelqu'un qui dit action moteur coupé. Ouais. C'est en une prise, les mecs ne parlent pas. Et c'est ça, en fait, qui est beau, c'est que la, le, le truc artistique derrière, c'est ⁇ Ok, vous avez, euh, vous avez 15 minutes, vous n'avez pas un mot à prononcer, juste des coups à échanger. ⁇ et raconter une histoire qui va émouvoir les gens au point même, par moment, ça arrive, tu vois, dans des grandes rencontres, dans des grands trucs très attendus, faire pleurer les gens. Bah ouais. J'ai pleuré un milliard de fois en regardant du catch, et je me, et je me prive pas de le refaire s'il faut, quoi. Oui, ah, genre des fois, des grosses montées d'émotions. Des montées d'émotions, on en a eu énormément, il y a des histoires qui ont été tellement bien racontées. Euh, pourquoi aujourd'hui les, les, les plus grands acteurs d'Hollywood, c'est des catcheurs. Ouais, c'est parce que c'est les meilleurs acteurs. Ils sont capables de véhiculer ce genre d'émotions-là, et Tellement pris par le truc, quoi. Tu le vois aujourd'hui, Batista, The Rock, John Cena, ils sont ils sont top à Hollywood et Hollywood s'est pas trompé mm. en leur faisant confiance. Ils se sont plantés à l'époque avec Hulk Hogan. Mais bon, voilà, c'était pas tu, parfait. Tu quoi. peux pas toujours réussir et notre ami Hulk Hogan, il était un peu spécial. Il était spécial, Hulk Hogan. Mais bon, euh, après, ça se regarde des nanars entre potes, jamais seul. Hein. Regardez pas un film d'Hulk Hogan tout seul, hein. mm. toujours avec des potes. Euh... <rire> Dans, un, dans, un, dans une ambiance, un mood un peu particulier. Dans un, sur -mo, dans un, dans un certain mood, on va dire. <rire> ça me fait un petit peu rire. Et du coup, juste pour euh, ce point, et après on avance euh, gentiment, ça se passe comment du coup euh, genre, au niveau du script Quand par exemple, genre, tu es un, un catcheur euh, dans une ligue ou à la WWE, si tu connais un petit peu, parce que ouais. je suppose que tu as dû en parler à beaucoup, ça se passe comment genre, Par exemple, avant un jour où, euh, on va aller leur parler, on va leur dire bah, voilà ce qu'on a prévu pour ce combat. Euh, toi, tu gagnes, toi, tu perds. Ça, c'est pour le développement du perso. C'est comment un petit peu, ouais, euh, si tu connais. Après, c'est quelque chose qui est assez documenté, c'est-à-dire que même sur Internet, si tu fais des, des recherches, tu vas trouver des, des exemples de, de storyboards ouais. Donc, c'est-à-dire, le show, ça se présente comme ça, match 1, match 2, match 3, match 1, un tel gagne. L'idée, c'est que le match 1 serve à construire ce personnage dans ce sens-là, etc., pour qu'on développe son personnage, pour qu'il aille vers cette direction-là. Ouais, en fait, c'est plusieurs storyboards croisés pour développer en fait des personnages différents euh, et leur raconter des histoires, c'est... Je fais encore, j'aime bien faire des comparatifs, mais tu prends, un, tu prends un jeu de combat, tu prends Tekken. Euh, ok, euh, c'est Kazuya, c'est Yashi, c'est eux les, les têtes d'affiche du truc, mais on va raconter des histoires également pour les personnages secondaires. Et les personnages secondaires, à un moment, tu peux te dire, bah ouais, mais ils peuvent step up au point de battre peut-être un des personnages principaux. Ouais. Donc c'est-à-dire, en fait, c'est plein de scénarios croisés, c'est plein de concepts où, grosso modo, on fait entrer des multiverses, et euh, là, on peut se dire euh, qui c'est le plus fort entre, euh, entre Superman et Batman, qui est le plus fort entre un tel et un tel. Et euh, tu, tu crées des scénarios qui s'entremêlent comme ça pour pouvoir faire exploser le truc. Et bah, franchement... Mais c'est... Il y a, sur l'aspect scénarisé, parce que je sais où tu vas arriver, il <rire> y a... Le catch, en fait, on t'apprend des codes. Ouais. On t'apprend des codes de combat qui vont te permettre... Qui vont permettre, par exemple, à deux catcheurs étrangers, je veux dire, un japonais, un anglais, les mecs parlent pas la même langue, de se voir cinq minutes avant un combat... Si on leur dit, le script, c'est le A bat le B, le catcher A bat le catcheur B, l'idée, c'est que lui gagne, mais Claude paraisse fort au moment où l'autre gagne, euh, vous avez 30 minutes pour faire ça. Les catcheurs, même s'ils se sont vus 5 minutes avant, en termes de code, en termes de comment on interagit si c'est des bons catcheurs, ils sont capables d'aller raconter ouais. leur histoire pendant... pendant pendant une demi-heure. Je te parie qu'en 2-3 minutes après cette jaugée, ils arrivent à prendre un peu et la oui. mesure de l'autre, fort. Et la mesure du public aussi, c'est ça qui est important. Quoi. Oui. C'est aussi le but, c'est de donner au public ce qui, ce qu'il faut, et il n'y a pas de, y a, comment dire, il n'y a pas de, de déshonneur à perdre un combat de catch, parce qu'en réalité, tu sers une histoire qui est racontée. C'est ça qui est, qui est fort. Et parmi les meilleurs catcheurs du monde, c'est souvent ceux qui ont perdu qui sont les plus grands. Ouais. Et c'est ça aussi qui est beau, tu vois, dans la morale derrière le truc, c'est qu'ils ont servi, tu vois, ils ont fait l'effort de guerre pour que ça soit tel mec qui soit glorifié derrière Je suis et, et ceux que tu retiens. quoi. Pour en revenir au show moi que j'avais démarré, ouais. j'avais commencé par WrestleMania 25-26, ouais. bah, euh, Shawn Michaels contre Undertaker, voilà. les deux. Michaels, il est exceptionnel. Ça a été un perdant magnifique. Michaels, il est exceptionnel. L'Undertaker, ok, il a, en fait, il a participé à glorifier encore un peu plus la légende de l'Undertaker qui perd pas à WrestleMania, mais Shawn Michaels, il est l'artisan du truc. Alors attention, ils sont deux. Hein. Bien sûr enlever la, la performance de l'Undertaker euh, qui, qui est totalement folle et qui se qu retrouve à plus de 40 ans euh, <rire> à, à nous sortir des bangers comme ça dans le ring. Euh, moi, je l'avais suivi dans les années 90, il était chiant, l'Undertaker, c'était un chouette personnage. Bien sûr. Mais il était là, il était mou, il faisait étrangler les mecs, tout ça. Bon, OK, il y avait tout le personnage qui filait un petit peu les frissons, tout ça, OK. Mais là, il a commencé à se dire, oh, tiens, euh, j'ai envie de me... on va se battre maintenant. Ah ouais, a vraiment... La... On va vraiment partir quand sur 40 gros, balles, gros, il va et... des gros tombstones, là. <rire> Non, mais la performance athlétique, elle est folle, quoi. Il part dans les cordes, il saute au-dessus, il tombe sur le caméraman. Qu'est-ce qui se passe, quoi Mais ouais, Michaels qui perd, c'est un déchirement. J'ai 26 quand il perd et qu'il <rire> qu le regarde, qu'il fait ça, tu vois, juste à... un ouais. « vas-y, tu vois ». C'est ta... la... la streak de l'Undertaker contre la retraite. Et si tu as grandi avec Sean Michaels en plus de ça dans les années 90 et tout, et que tu le vois prendre sa retraite à ce moment-là, c'est pas possible j'ai cru moi. il va revenir bien sûr que tout le monde y a cru c'est ça aussi qui était beau quoi est-ce est qu'il va perdre est-ce qu'il non il prend sa retraite et le lendemain il fait ses adieux quoi et on pleure ah c'est trop fort ah, c'était la trop folie c'était vraiment la folie bordel euh, pour toi quels ont été un peu euh, certains des premiers personnages ça peut être les premiers ou même des mecs un peu après que tu as vraiment kiffé dans l'histoire du catch et qu'est-ce qui d'après toi euh, fait un bon personnage, genre un bon euh, athlète, on va dire. Genre certains vont dire que la qualité au micro est vraiment super importante. Certains vont dire que la capacité ouais. à vendre des coups est très importante. Certains vont dire que le côté très technique est très important. Peut-être que tu vas me dire que c'est un mix de tout ça, mais toi, il y a quoi comme euh, atout en particulier qui, qui, que, que tu kiffes Et surtout, du coup, bah, des personnages que tu as kiffé notamment grâce à ça. Ah bah après, tout dépend, parce qu'on ne regarde pas le catch de la même manière en fonction déjà de ton âge. Quand j'étais jeune, Évidemment, euh, j'ai euh, entre 5 et 10 ans, mes catcheurs préférés, c'est Al c'est euh, l'Ultimate Warrior, parce que c'est coloré, parce qu'à ouais. qu la fin, ils gagnent, parce qu'ils sont trop forts, parce que, euh, parce que le produit est fait justement pour que tu y adhères de manière un petit peu... Euh, voilà, tu te laisses porter par le truc, comme euh, John Cena l'a été pendant les années euh, 2000-2010. Bien sûr. C'est exactement le, le même concept. Euh, après, je sais pas, avec la maturité, j'ai commencé à beaucoup aimer ceux qui étaient un petit peu considérés au milieu de la carte, ouais. mais qui avaient vraiment ces performances athlétiques totalement folles, genre entre 97 et 99. Quand on suit WCW et qu'on a la période des Chris Jericho, des Eddie Guerrero, des Rey Mysterio, Sterio, oh Malenko, on se rend compte à quel point les mecs sont des incroyables techniciens du ring. Ils s'avirevotent dans tous les sens, ils montent sur la co les cordes avec une, une aisance qui, qui est incroyable. Il y a tout le mix avec... Euh, voilà, c'est quelques catcheurs japonais qu'on invite, des catcheurs mexicains. Et là, tu te dis « Waouh !» Chris Jericho, je le trouve exceptionnel. Chris Jericho, il avait un talent fou. Et il l'a encore aujourd'hui. Le mec, il a 52 ans. Il est encore sur les rings. Et c'est encore une des têtes d'affiche aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Euh, parce qu'il a connu aussi toutes ses époques. Il a toujours su se renouveler. C'est fantastique. Rey Mysterio, pareil. Euh, ça, c'est hyper important, en fait, le côté athlétique. Le côté aussi à te mettre dans le… Moi, j'aime bien le réalisme dans le catch pas l'ultra réaliste, oui, oui. sinon après tu pars vers, euh, tu pars vers le, le, le shoot fight, l'UFC, ce genre de choses-là, et c'est pas euh, véritablement ce, que, ce qui peut le plus aider, je vais dire, à raconter des bonnes histoires, mais il faut que ça soit un minimum réaliste pour que, euh, même si tu regardes le catch de manière un peu, un peu légère, tu te dises pas, tu vois, toutes les 5 minutes, t'arrêtes pas le tous les 5 minutes en te disant, voilà oh, bah, là il l'a pas touché, ouais. là euh, il s'est pas fait mal, ouais. là, euh, le coup il est passé à côté, il faut que ça soit un minimum, tu vois, réaliste, crédible, que justement, cette notion de suspension d'incrédulité, elle reste, elle reste forte. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Tu sais que c'est pour ça que moi, par exemple, John Cena, j'avais du mal. Les You Can avec le coup de poing à mettre de la tête, je te jure que. Ben bah oui, ça rend, ça rend fou. À moi, un ça me rendait malade. Je... Ça rend fou. Limite, le mec, c'est devenu une, euh, un gag pour lui. <rire> C'est-à-dire que, on sait que les catcheurs se parlent dans le ring. C'est discrètement, tu vois. On profite, j'ai les cheveux longs, je me cache derrière un truc. Et là, pendant que j'étais en prise du sommeil, je te dis, bon, bah après. Tu pars dans les corps, tu passes au-dessus, t'esquives la corde à linge. Ce genre de truc là, ok. John il n'est pas discret. Il n'est jamais discret. Il crie les trucs. Vas-y, saute, saute, saute. Esquive la corde à linge. Il est agaçant pour ça, mais en fait, c'est devenu drôle. C'est devenu, euh, ouais. devenu un même. Le mec le sait, je suis devenu un même. Il est revenu là, il y a, y a quelques semaines, là, pour faire son unique combat de 2022. Ouais. C'était un match par équipe. Le match, il a duré 10 minutes. Mais lui, en fait, il a pris le relais à la fin et il a été l'homme légal dans le ring pendant 30 secondes. Et en fait, pendant les, les 9 minutes avant qu'il soit homme légal, il est juste là à attendre le, le relais. Et en fait, c'est un plaisir pour le caméraman de le shooter parce qu'il fait des têtes pas possibles euh, à faire « Ah, oh, mais venez, aidez-moi et » Et en fait, c'est drôle. C'est limite devenu, tu vois, le, le running gag. John Cena, t'as envie de le, de le voir juste maintenant faire euh, le relais, ouais. faire euh, ses deux coups de bélier, you can see me, taper à côté, <rire> faire euh, son attitude d'adjustment, repartir, refaire ça, enlever son t-shirt, euh, euh, faire un câlin Et au gamin passe au premier rang. Passe... En fait, ça fait partie du lore, en fait. C'est ça. Non, ben, après, oui, forcément, les personnalités des catcheurs mais ça va dépendre également du scénar qu'on leur donne, Carrément. leur capacité à les interpréter. Là, euh, là aujourd'hui, ouais, depuis deux ans, euh, sur le ratio... Euh, qualité athlétique, et après, j'ai un gros cara et je domine le game. Roman Reigns, il se pose là, tu vois. Là, ça fait deux ans que le, le monde du catch tourne autour de lui, le monde de WWE principalement. Le mec est champion invaincu depuis deux ans. Euh, à chaque fois qu'il vient dans le ring, je sais que ça va agacer certains fans de se dire, il est toujours champion. ça nous a... Qui c'est qui va le battre voilà Mais si le mec est trop fort, que c'est le boss final du game, que c'est celle à la fin de son tournoi et qu'il euh, va falloir vraiment qu'il y ait un mec qui trouve euh, le Super Saiyan 2 ah, derrière ouais. pour aller le chercher. Ben En fait, t'es es hyper content, c'est hyper gratifiant de te dire qu'au bout de ces deux ans, quand tu vas voir le mec le battre, tu vas faire Ah La folie Ah là, voilà, Sanguane, s'il avait battu Cell tout de suite, on aurait fait Bon bah celle c'était. Ouais, alors que si le personnage a le temps de se développer, d'arriver à maturité pour montrer que. Ok, grave intéressant. Alors là, on a parlé forcément déjà beaucoup de catch et tout, euh, ça, ça fait vraiment kiffer. D'ailleurs, je vois que Monsieur Johan est dans le chat, voilà, le fameux dont on parlait. J'embrasse Johan. Grosse dédicace à Johan. J'embrasse tout le monde. On va, on va reparler un petit peu de toi. Euh, ouais. Tu as commencé un peu les vidéos YouTube, donc on l'a dit, 2014-2015, il y a 8 ouais. ans, euh, par des let's play sur WWE de 2015 puis 2016. Ouais. Pour, pourquoi du coup avoir commencé au début Tu nous as parlé un petit peu au début, tu as dit que c'était ouais. un peu la méta, tout ça. Euh, comment c'était et comment du coup, après avoir fait tes premières vidéos, tu as vécu le fait d'avoir entre guillemets tes premiers succès, un petit peu de gens qui suivent, qui trouvaient ça intéressant et tout En fait, quand j'ai arrêté le catch en 2013, euh, je me suis vraiment, vraiment de plus en plus intéressé au monde de YouTube. D'accord. Et euh, évidemment, tu vois, les, les JDG, euh, Fanta et Bob, euh, euh, Coach Jordan, j'aime bien dire Coach Jordan, parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup le basket et… Le Roy Et voilà, le Roy qui, euh, qui animait super bien ses, ses parties de, de NBA de Fouquet, tout ça. Donc, ça, voilà, il y avait ce côté un petit peu… Euh, j'aime le, le fait que des gens arrivent à créer des trucs sur YouTube et arrivent à fédérer des communautés autour de leur passion. Il y avait déjà ce truc-là qui me, qui me plaisait énormément. Et autour du catch, il y avait déjà deux, trois petits trucs. Et je me suis dit, bah, tiens, j'avais des, des potes, qui sont toujours mes, mes grands potes aujourd'hui, Norbert et, et Rabi que je, que je salue, euh, qui, avaient fait, qui avaient tenté de faire un podcast entre 2008 et 2010, qui était vraiment dans la commune catch, c'était sur le site Catchland à l'époque, euh, pour parler un petit peu de l'actualité, qu'est-ce qui se passait. Ils avaient une émission tous les mois, bon, après, pas forcément régulière, et je me souviens qu'en fait, quand cette émission, elle s'est arrêtée en 2010, j'avais récupéré tous les MP3 et je me la repassais. Parce que le fait d'avoir des gens qui te parlent de catch, en audio, etc., qui te parlent de leur passion du catch, euh, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et lui, il a fait ça, ok. C'est hyper gratifiant, en fait, de dire, tu es dans une conversation avec des gens pour parler de catch, et généralement, les fans de catch, ils le savent, ça, quand ils se croisent, euh, ils peuvent parler pendant des heures. De ouf de ouf. Le nombre de sujets est infini. De, de parler de cette rivalité-là, de cette rivalité-là. Et, des... et on est les champions du monde du what if. Tu vois, c'est Qu'est-ce qui se passerait si euh, lui, il avait été dans cette promotion-là, à ce moment-là Qu'est-ce qui se serait passé si, euh, si M-Punk, il n'avait pas quitté le monde du catch en 2014 Qu'est-ce qui se serait passé si... On, on est les champions du monde du What if, donc forcément, euh, deux fans de catch se retrouvent. Ils sont capables de parler pendant des heures, de spéculer, de, de revivre des trucs du passé. C'est fou. Et cette présence-là, elle me manquait un petit peu sur Internet. Et je me suis dit tiens, j'aimerais bien tenter d'en parler. Mais j'allais pas en parler parce que d'abord, bah t'es qui, mec Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand t'arrives sur YouTube au début, euh, as... si t'as 100, 100 abonnés, es... c'est beau, tu vois T'es qui Moi, le premier Vraiment truc le t'es qui je... en trois lettres. T'es qui le T'es qui, bah, qui Pourquoi tu serais crédible Moi, déjà, le premier truc, je me suis dit bah écoutez, j'ai fait du catch. Donc, je le mettais un petit peu en scène. Je le mettais, tu vois, dans mes petits clips d'intro, etc. C'était entremêlé de mon personnage dans le jeu qui se bat ouais. et moi qui me battais. J'avais repris un petit peu cette méta-là. Et comme j'étais un, un amoureux de YouTube, j'ai très rapidement commencé à créer des, des YouTubeurs connus. Et j'ai eu la chance de, de voir que les vidéos étaient partagées. Je me souviens toujours d'une vidéo... Je n'avais pas désactivé les notifications de, de Gmail à l'époque. Ça avait bipé pendant toute une nuit. Y a une vidéo qui est passée de de 0 à 10 000 en une soirée, ouais. euh, parce que j'avais créé un combat de catch avec euh, le joueur du grenier, Seb, Fanta, Bob, <rire> Antoine, Daniel et Benzaï. Et le lendemain, c'est partagé par joueur du grenier, Antoine, Daniel. Enfin, tout le monde la partage. Seb, <rire> Tout le monde la partage. Et, et je me dis, waouh, quoi c'est trop cool, quoi. moi ouais. je l'ai fait juste dans l'idée, bah, je me fais kiffer, j'ai envie de... Qu'est-ce qui se passerait si... Euh, bah, voilà. C'était les grands duos de l'époque, tu dis qu'est-ce qui se passerait si euh, Bob Lennon et, et Fanta affrontaient euh, Seb et joueur du grenier au catch Et là, il y, y a un YouTuber que je salue, je le considère comme mon parrain, euh, mon, mon parrain de l'Internet aujourd'hui, c'est le Panda, ouais. qui est aujourd'hui le, le chargé de prod du, du joueur du grenier, qui me dit, euh, vas-y, euh, chiche, fais un, un, un Royal Rumble, crée un Royal Rumble avec que des YouTubers. <rire> Et je lui dis, vas-y, go, je le fais. Ouais. Et j'ai créé un YouTube, un Royal Rumble avec que des YouTubeurs. Je je la régie, vous allez retrouver cette vidéo, je vous en supplie, je vais la voir. L'épique Royal Rumble des internets. Voilà, l'épique Royal Rumble des internets, s'il vous plaît. Et là, je plaît. suis parti, je crée Squeezie, je crée Cyprien. Forcément, vu qu'on se les trucs, Cyprien, il se retrouve à se clasher avec, avec Cortex. <rire> tu sais, je reprends un petit peu les méta des dramas ouais, sur le truc. Et les, je décide... les refs, les mêmes les machins. Voilà. Là, ouais. et, euh, et je commente le truc. Bon, des fois, je... je... Je sais, je suis pas super mature, donc euh, bon, je m'excuse. Je le dis publiquement aujourd'hui. À un moment, je dis, euh, quand Antoine Daniel, il se fait éliminer du Rumble, je fais, euh, vas-y, retourne faire What the Cut. Et puis, parce que ça sortait trop tous les six mois. Je regrette, sur Antoine Daniel, d'avoir dit ça. Euh, je... je pense qu'on t'accordera le pardon pour celle-là. Ouais, mais il m'avait chargé sur Twitter, quand même. <rire> et Bon, bon bref. Euh... Et derrière, en fait, ça m'a créé un petit, un petit peu de following. Ouais. Je suis pas revenu sur le truc où je vais... Créer des youtubeurs sans arrêt, tout ça. Oui, bien sûr, parce qu'à la fin, tu t'enfermes de... dans un truc, c'est naze. Ouais, j'ai envie de parler de catch, quoi. Donc, en fait, au fur et à mesure que je faisais mon let's play, je donnais des petites anecdotes sur bah, soit les catchers que j'affrontais, soit ce genre de truc-là, voilà, voilà. Bob l'entrée de Bob Lennon, on la voit. <rire> Après, ça a été repris, plein de gens ont fait ça ouais, derrière. Ouais, je sais, y en a, il y en a, il a fait ça avec moi et Joël où on se la gueule, on ouais, voilà. slip et tout, c'est très perturbant. Est-ce que vous pouvez avancer à un moment où ça se frappe, s'il vous plaît J'ai envie, envie de rigoler, mais alors, vraiment, moi. Comme la Squeezie, voilà. <rire> Allez au milieu, genre, s'il vous plaît, j'ai trop envie de voir des moments où ça se. <rire> Ah, franchement, ça régale, ça régale. Voir des moments où tu vois Squeezie et Bob Lennon se frapper. Excellent, excellent. Tu peux ouais. continuer Ouais, c'était... Après, ouais, je voulais parler de catch. Ouais. Je me suis dit, bon, OK, euh, je me suis créé un peu de following comme ça. J'ai utilisé une méta voilà, pour, pour me créer un peu de following. Maintenant, je veux parler de catch, mais je vais attendre. Et j'ai une opportunité, au bout d'un an sur YouTube, il y a une, une radio près de chez moi qui est animée, qui s'appelle Bankies FM. Ouais. Qui euh, en 2010-2011 avait une émission euh, dédiée à peu près d'une heure chaque semaine qui s'appelait non tous les deux semaines euh, une heure deux heures qui s'appelait Catch FM ouais. euh, où euh, bah, on parlait de WWE d'impact de des compagnies voilà un petit peu un petit peu en vue du moment et euh, l'un des deux animateurs qui a s'est lassé du catch comme beaucoup à un moment se sont lassés du catch voilà le deuxième en fait il est resté en contact avec moi et il m'a dit euh, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre Catch FM avec moi Banquise FM ouais. J'ai fait, euh, bah, écoute, let's go, ouais. ça permettrait de faire une, une, heb une hebdomadaire. Donc en fait, on a fait très vite saturer, comme c'est une radio associative, on a très vite fait saturer leur serveur. Très bien. Euh, parce que nous, derrière, on a lancé un hashtag, 3CFM. Okay. Donc les gens, en fait, euh, avaient même du mal à se connecter. Et les replays, je les, je les mettais derrière sur Mixloud. Mais euh, je, je sentais que ça commençait à arriver. Je me suis dit, cette émission-là, à un moment donné, on va la mettre sur YouTube. Et puis surtout, par rapport au créneau qui est alloué, c'était une heure, une heure et demie on avait toujours tendance à le dépasser, à l'exploser, bah parce oui. il y avait tellement d'actualité. Moi, je voulais parler du Japon, je voulais parler de WWE, je voulais parler des structures indépendantes, je voulais parler plein de trucs. Euh, on a fait exploser, en fait, ce, ce créneau-là. Et on s'est retrouvé donc, avec une heure sur Bankies FM et limite deux heures derrière, en direct, sur YouTube. Okay. Et moi, en fait, pendant très longtemps, j'ai liveé sur YouTube, sur un format hebdomadaire. Bon, Bankies FM, à un moment, c'était un petit peu complexe. Entre mon travail, Bankies FM, c'était à une heure et demie de route de chez moi, le mardi soir, okay. c'était hyper compliqué en fait à tout euh, bien de tout tournerait. de tout de tout réussir à faire correctement. Ouais. À un moment, j'ai dit bon, qu'ils FM, j'ai Je vais plus pouvoir euh, m'y rendre. Donc, j'ai commencé à produire depuis chez moi, donc avoir un petit peu de matos, etc. Et moi, au début, j'ai commencé à écrire. Je suis parti sur YouTube en me disant, euh, c'est uniquement ce que je vais générer en revenu qui va me permettre de m'équiper. J'ai pas investi d'argent. J'ai jamais investi d'argent sur. D'accord, intéressant. J'ai voilà, c'est-à-dire que j'ai commencé avec euh, ma chérie m'a offert la PS4. Je suis de la PS4, elle a une fonction record. J'ai un micro de rock band qui est USB. Mais je suis mort. <rire> T'as joué à rock band aussi un Rock band, guitar hero, voilà. Let's et encore, c'était même, même pas le mien. C'est un de mes potes qui m'a dit, ouais, j'ai le micro rock band. Je le micro de rien. rock band pour enregistrer. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Hein. micro USB, OK, facile d'accès. Donc, euh, ça sature et tout. Quand je revois mes vieilles vidéos, je fais, ah, bon, OK. mais euh, Je me suis dit, voilà, tout ce que je vais générer, ça va me permettre par la suite de m'équiper. Donc, euh, au bout de, ouais, à peu près deux ans, j'ai une table de mixage, j'ai plusieurs micros. J'ai des invités chez moi. Après, moi, j'aime bien le faire, euh, les émissions avec les personnes chez moi. Pourtant, on ne filme pas. On fait que de l'audio. Tu vois, c'est de l'audio avec des images. Euh, parce que je n'avais pas la bonne connexion à l'époque. Euh, bien je sûr, ouais, pas... je me doute. C'était euh, trop galère de faire du flux vidéo. Euh... Donc voilà, ouais, petit à petit, je m'équipe. Mais je ne veux pas griller les étapes. Donc, euh, l'idée, c'est que bah, je parle de catch et je commence après, petit à petit, à arriver sur le format qu'on connaît plus aujourd'hui, à savoir qu'est-ce euh, qui s'est passé, les Rory Caps, McDonald's Recap. Que Là, la, la pandémie m'a pas mal aidé à ce moment-là parce yes. que je me suis retrouvé en télétravail. J'avais un nouveau job où j'ai bossé comme graphiste en fait dans une boîte de tourisme. D'accord. Euh, quand j'ai j'avais ai, saturé de la banque et du milieu du crédit, je me suis totalement reconverti dans un milieu où j'ai appris mes bases bah, en faisant des, du graphisme moi-même pour ma chaîne YouTube. En Bien fait. sûr. Euh, donc euh, en parallèle, voilà, j'avais plus de temps. Je me suis dit, ok, bah, là je peux faire plus de contenu facecam où bah, je vais pouvoir donner mon, mes appréciations sur euh, le pay-per-view qui vient de se passer. Faire du travail d'un personnage, etc. Si voilà. Sur les il s'est passé. C'est ouais. ça. Et puis, voilà, essayer de créer un lore et tout, parce que bah, je suis très influencé par la génération YouTube de l'époque, où euh, Antoine Daniel, joueur du grenier, euh, Mathieu Souris, ah, y des des, Il y avait des storylines, il avait Ils chose. avaient des storylines au sein même de leur vidéo, c'est-à-dire que ça abordait un sujet. Moi, je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer des personnages également, parce que dans le catch, c'est ça qui plaît, en fait, c'est créer des personnages, créer des catchphrases et, et englober le tout, en fait, pour que derrière, il y ait du following. Alors, ouais, c'est des vidéos qui font entre 40 000 et 50 000 vues. c'est pas non plus les énormes chiffres de YouTube, mais moi, en fait, déjà, c'est hyper satisfaisant. C'est très bien. Je trouve ça insane C'est très très bien. Les gens ils ont perdu un peu, pas ils ont perdu parce qu'en réalité déjà à l'époque c'était comme ça, mais des fois ils n'ont pas la mesure de ouais, la ouais, réalité ouais. des chiffres ils se rendent pas compte que maintenant même si on peut avoir un certain nombre d'abonnés 50, 60, 70, 80 000 ouais. vues, ça reste énorme tu vois. Il n'y a pas besoin d'un un, un inox tag tiers où effectivement c'est du ouais, ouais, ouais. million et tout euh, quand quelqu'un fait entre 50 et 100 000 vues réguliers c'est très très bien. Mais en, en réalité quand c'est moi, je suis vraiment sur, cette, euh, sur ce rythme-là euh, en régulier. Et chaque année, quand Pouquet, je les salue, m'invite euh, à l'accord la, la, hôtel arena pour euh, les shows WWE, je me dis, il y a 11 000 personnes. Bon, bah, toi, tu as 30 000 personnes qui regardent tes vidéos, 40 000, etc. Donc, ouais. tu imagines le nombre de stades. Après, tu sais, les chiffres commencent à faire peur. Et, et je le vois bien quand je vais là-bas, euh, bah, c'est séance de dédicaces, photos, euh, sans arrêt, parce que je suis... Je suis en effet dans ma niche. Ouais, t'es une figure du catch. Ouais. Je suis dans ma niche, mais il ça, ça, y a énormément de générosité. Beaucoup de personnes qui me remercient et qui doivent peut-être encore me remercier là dans le chat. Je vous fais des gros bisous, les mecs. Regardez comment ils vous dédicacent sans cesse. Oh. C'est beau, ça, c'est un créateur de contenu reconnaissant. Euh, non, non, mais je leur dois énormément. Ils font, ils font un bruit. C'est une communauté qui est, qui est incroyable, la communauté du catch. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Euh, donc, euh, ouais, je, suis, je me suis trouvé un rythme. Je me colle à l'actu. Alors, je regrette des fois de ne pas suffisamment aborder les terrains historiques Ouais. Euh, parce que euh, ça me demande, on va dire, un petit peu plus d'écriture. Et en fait, j'ai un rythme tellement soutenu que lorsque je me déconnecte pendant 3, 4, 5 jours, je ne suis pas forcément bien, en fait. D'accord. Je me dis « Ah, merde, là, je suis, je suis décalé. Je, » Je passe beaucoup de temps à écrire et finalement, je produis pas. Et après, je me fixe des objectifs un petit peu trop élevés. Parce que je suis self-made, med de, depuis le début... Je fais tout, je gère tout. C'est un classique des mecs qui sont sur tous les plans, ça. Voilà, donc... Euh... Je, te, je te comprends sur celle-ci. Donc, euh... quand je me colle à l'actu, je me dis, au moins, je suis sur l'actu, je suis sur le moment présent. Et après, bah, ça fera des archives et, et vous irez voir ce que je pensais de tel ou tel truc en 2017, 2018, ouais, si je reste encore euh, sur... Euh sur le paysage et de YouTube et de Twitch encore dans, dans, dans quelques années. C'est vrai que quand tu prends le temps de le faire, ça peut faire des quais si c'est passé, comme par exemple, il bah, y en a un que j'ai revu là pour préparer cette émission, je crois que c'était Royal Rumble 2001, un truc comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, voilà, exceptionnel. Ah, mais là, Genre, ouais, tu avec... sens tout le travail avec l'écriture, le jeu du perso, les machins. Ouais. Là, c'est vraiment une vidéo, c'est waouh, tu en es content. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'aimerais faire plus de contenu comme ça, de parler des shows du passé, mais je suis souvent confronté en fait à... Et le syndrome de la page blanche, ouais. tu vois, qui est des fois en te disant euh, « ouais ». Et t'as des attentes des fois trop élevées de ce que tu veux faire. Je okay. dis, euh, Là, je me suis attaqué, euh, je me suis promis de faire euh, un gros événement qui s'appelle Halloween Avoc 95. Et pareil, des fois j'arrive, page blanche. Mince, Qu'est-ce que je vais faire Pourtant l'histoire, elle est incroyable parce que c'est ridicule. T'as Hulk Hogan euh, qui est en train de tomber dans le côté obscur de la force, mais pas vraiment. C'est les débuts du big show, tu vois t'sais... A, tout le monde connaît Big Show, c'est début de carrière. Il y a je un, sais, hein, quand je me suis rasé le crâne, euh, on a en un, a parlé. Il y a un Yeti géant qui arrive à la fin, sauf que c'est pas Yeti, c'est un mec habillé en momie. J'ai dit, ça, c'est un, monu un monument tellement nanard du catch, je peux pas ne pas lui réserver le plus, bel des, le plus beau des accueils. Et j'ai pas envie de faire une vidéo bâclée dessus, tu vois. Donc euh, ça me prend du temps, j'ai fait toute une grosse phase d'écriture, puis après un moment, ça bloque et je reviens de ce fait dans l'actu et euh, je trouve une parade peut-être par la suite pour essayer de travailler ça ouais, ouais faut compter d'un peu à l'édito tu ouais. l'air d'avoir besoin quand même d'un petit gars pour t'aider quand même ah, enfin, d'une personne à un moment je vais peut-être avoir besoin de quelqu'un je, veux, ah, oui, je le sûr. sais c'est sûr c'est ce que soit je fais de l'actu soit je fais de l'historique et à côté de ça je suis content parce que je vois qu'il y a une, une génération qui est en train de se refaire là il y a un super créateur de contenu Il s'appelle Monsieur Hawking. je trouve qu'il fait du très très bon taf pour parler de choses historiques ouais. il écrit très très bien il a une une progression un peu incroyable sur YouTube comme quoi on peut encore percer sur YouTube euh, en 2022, euh, là maintenant 2023, en euh, moins d'un an, il a passé les 30 000 abonnés, ses vidéos elles sont très regardées, elles sont bien écrites, euh, j'ai envie de lui faire des gros bisous parce que c'est un contenu très très cool. Euh, donc voilà, tu vois, de, quelque part, je il était dis... dans le chat, il est dans le chat, euh... il, il y a du, il y a Amal, il y a Tonton Feuillant, il y a Monsieur Hawking, il y a beaucoup de monde dans le chat, eh, ça fait très, très plaisir, et là t'as parlé Monsieur Hawking, ils sont tous très contents. Eh, et tonton Feuillant aussi que je salue, qui commente aujourd'hui Olélie hit Wrestling sur, euh, sur la chaîne Tsunami. Euh, Amal qui a été notre représentante du catch euh, en France, NXT UK, on est trop, trop fiers d'elle. Euh, ouais, voilà, c'est c'est les connexions, c'est le, le milieu, il est, il est super cool, on a, on a, on a toutes les cartes en main pour faire avancer le catch de l'avant et vraiment, on va dire... Moi, c'est un petit peu mon but quand tu vois, tu m'invites ici, je me dis le catch, il a peut-être sa place, tu vois, dans la culture geek, ouais. la culture des animes, ce genre de choses-là. Ouais. J'ai remercié un milliard de fois euh, par exemple Japan Tour Festival de m'avoir invité la première fois que je suis invité à une convention pour euh, signer des, des voilà, dédicaces tout des ça, gens mais, et tout, ouais. Tu vois, mais je me dis c'est cool parce que vous faites une place au catch dans un dans un endroit où tu vois la place du jeu vidéo par exemple il y a quelques années, c'était un petit peu mal vu, tu vois. Le catch, il est toujours, il souffre un petit peu encore de ça, tu vois, les médias, à chaque fois c'est mais c'est faux quand même. Vous regardez quand même des trucs qui ne servent à rien. On connaît le résultat à l'avance. Ouais. Ben non, euh, frère, tu ne connais pas le résultat à l'avance. Oui, total. Eux qui l'écrivent, oui, connaissent le résultat à l'avance. Ceux qui catchent, oui, connaissent le résultat à l'avance. Mais toi qui regardes, tu, tu n'en sais Tu ne connais pas le résultat à l'avance. Et tu vois le truc un peu plus haut. Enfin, il faut aller un peu plus haut que ça. Et une voilà, c'est ça. C'est une passion. Et c'est dommage parce que tu te dis, ben, voilà, le catch, il va toujours souffrir un petit peu de cette image-là. Alors que tu as certaines des plus belles histoires qui ont été racontées. Il y a des ponts avec les milieux de la musique, du cinéma la pop culture de manière générale, qui sont totalement folles. Euh, Ça prend du temps, par contre. Si tu veux vraiment t'intéresser au catch, euh, c'est compliqué de faire des trucs à côté. Bah tu m'étonnes. Moi, c'est un truc que je regrette, parce que même, tu vois, je suis sur Twitch, j'adore Twitch. J'aimerais faire, tu vois, plus de let's play, ah, a pas etc., plus de monde, à me, lancer... Hein. Ah, à me lancer sur des trucs et tout. De temps en temps, j'arrive à sortir, je vais dire, de, de ma niche, et je me retrouve à, à streamer euh, 9 heures d'affilée tout Doki Doki littérature Club. Rien à voir avec le catch. Hein. Mais je me plais, tu vois, dans ce genre de truc-là, ou à faire Stanley Parable quand ils ont fait la reddition, euh, où j'adorerais, par exemple, je, je le dis toujours à ma commu, j'adorerais refaire une grosse campagne sur XCOM, j'adorerais faire euh, tous The Witcher avec vous. Ouais. Mais en fait, l'actu du catch est tellement demandante, il se passe toujours des trucs. Et désormais, ce qui passionne, c'est pas forcément ce qu'il racontait pendant les shows. Mmh. C'est les coulisses, ouais. les, les contrats, le mercato. Le quoi, roster, les rosters, bah, ça. Voilà, c'est ça, quoi. C'est-à-dire... Euh, Aujourd'hui, WWE, as WW, c'est la grosse machine implantée historiquement tout ça. Tu as une concurrence qui arrive. Genre là, aujourd'hui, depuis 4 ans, tu as une compagnie qui s'appelle All Elite Wrestling, qui est en train tu vois, de... de prendre une place dans le circuit médiatique, même international, ouais. qui est forte parce qu'en plus de ça, ils proposent un contenu qui est très différent de celui de WWE, avec des combats beaucoup plus techniques, des catcheurs qui proviennent vraiment des quatre coins du monde et qui ont des accomplissements qu'on crédite d'ailleurs euh, aux quatre coins du monde. Et euh, C'est très très satisfaisant, très très cool à regarder, mais ils ont également, tu vois, bah, leur politique, leurs problèmes backstage, euh, comme il peut y avoir des, des scandales aussi du côté de WWE, comme récemment avec euh, le taulier historique Vince McMahon. Ouais. Euh, là, il euh, y a pas longtemps, si bah, un punk il a fait un retour dans le catch, c'était fou. Oui, oui. Si <rire> punk il a fait un retour, ça faisait 7 ans qu'il avait plus rien fait. Il arrive là-bas comme euh, un homme changé, On va montrer transformé. la conférence de presse. Il y a la conférence de presse un an plus tard, le mec pète un câble. « Ouais, je peux pas travailler dans ce milieu toxique avec des gosses, etc. » Il blâme la compagnie, il blâme tout le monde. Euh, nous, après, on le voit pas, mais on nous rapporte qu'il y a une bagarre en coulisses avec les mecs qu'il a, qu a ciblés. Euh, de ce fait, il se retrouve... Euh, il était à la fois blessé, il est aussi suspendu, on sait pas ce que sera la suite de sa carrière. Mais tu vois, tous ces trucs-là, aujourd'hui, c'est hyper important pour les fans de catch. T'es à la fois autant fan des histoires qui sont racontées dans le ring que des histoires qui vont se passer en dehors. Et tu es obligé, tu composes avec les deux. C'est comme... Euh, tu prends le milieu du foot, bah, tu vois, toute la période du mercato, moi, c'est un moment qui me passionne dans le foot. Tu sais, quand tu, bah, tout le battage médiatique, Messi il arrive au Paris Saint-Germain, ce genre de choses-là, etc. On ne l'a pas vu jouer, on ne le voit pas jouer, bien mais bien sûr que ça passionne autant. Mais total, tu sais que dans le foot, il y a la période sportive qui est bien évidemment ouais. la principale, mais il y en a énormément qui aiment bien la période mercato de l'été où il n'y a pas encore les matchs, etc. Mais où tu suis un peu tous les mouvements, les si, les ça, les machins, où tu as de la hype qui se construit, des trucs. Bah, ça corrèle un peu à ce que tu dis en termes d'actu où les backstage peuvent être aussi intéressants que. Évidemment, évidemment les, les politiques dans le catch. Puis avec l'arrivée d'Internet, forcément, il y a de plus en plus de catcheurs qui ont accordé ce qu'on appelle des « shoot interviews » où ils ont commencé à exposer certains trucs des coulisses, ouais. les relations entre les talents, euh, des trucs qu'on ne voulait pas forcément savoir mais qu'on a fini par savoir. Mais tout ça, en fait, ça permet de, je sais pas, de, de, de se mettre encore un petit peu plus dans le truc et de vouloir se tenir informé de comment ça se passe. Et surtout, même toi, quand tu regardes le catch depuis, bah, comme moi, plus de 30 ans, bah, en fait... Tu penses tout savoir, mais tu ne sais pas tout, mais tu apprends toujours. Et c'est ça sûr. qui est hyper gratifiant. En fait, c'est passionnant parce que tu vois, en, en discutant juste comme ça, de manière très naturelle, ça, ça suit naturellement la trame des choses ouais. que j'avais prévues. Ouais. Et en fait, du coup, tu as évoqué un truc qui est assez cool. Tu as évoqué enfin, l'actualité cool, à la WW, ouais. notamment en ce moment. Avant qu'on parle des événements un, un peu récents de la WW, parce que ça a l'air d'avoir beaucoup bougé. Et pour préparer cette émission, j'ai regardé. Oula voilà. Oula <rire> Magnifique. J'adore les trucs que tu as fait. Oula euh, Regarde. Euh, on se place à, dans ma peau, et là où ouais, je pense de pas mal de gens. Moi, comme je dis, j'ai suivi le catch 3-4 ans, et ça fait un ouais. peu une dizaine d'années que je suis plus trop. Voilà, ouais. on va dire. Si tu devais, au global, avant de parler le plus récent, décrire l'évolution de la WWE au 21e siècle, donc du début des années 2000 à nos jours, comment est-ce que tu la décrirais Comme ça, si quelqu'un a regardé en 2008 ou en 2010 ou jusqu'en 2015, bah, il, il voit ce que c'est devenu après. En fait, il faudrait la séparer en deux, parce qu'il y a vraiment. Alors, WWF, on va dire 99, 2000, 2001, c'est des pics d'audience incroyables aux États-Unis. Genre, à la télé, c'est 10 millions de téléspectateurs, c'est ouf. C'est ouf. Et ils ont, fait, ils ont racheté leur concurrence à l'époque qui est WCW, parce que ce qui leur a permis également de s'élever, c'est d'être en, en guerre le lundi soir contre un produit concurrent qui avait pris beaucoup de leurs stars de l'époque. Alors, des vieilles stars, genre Hulk Hogan. Euh, à l'époque, Kevin Nash, Ric Flair, Scott Hall, tout ça. Ils avaient construit également Bill Goldberg à côté, voilà. Euh, mais en fait, c'est une compagnie qui s'est écroulée, qui a fait des mauvais choix managériaux, qui a donné trop d'argent peut-être à trop de stars pour qu'elles ne fassent pas grand-chose. Et en 2001, en fait, le truc s'effondre. Et euh, Vince McMahon, à l'époque de WWE, il rachète sa concurrence. En 2001, il est seul aux commandes. Il avait un catcheur qui était méga populaire, qui s'appelait Stone Cold Steve Austin. Mmh. – euh, qui était euh, la caricature, on va dire, du redneck qui faisait des doigts d'honneur à son patron et qui lui cassait la figure. Et qui buvait des bières. Et qui buvait des bières. Et qui était, euh, je pense, le mec le plus populaire de l'histoire du catch. Enfin, c'est un truc de ouf. Il décide d'en faire un méchant. Parce que lui aussi, il, il sait qu'il vieillit dans, dans son catch et il sait qu'en étant euh, de l'autre côté, on va dire, de, de la porte, en étant un, un méchant dans le catch, c'était un petit peu plus cool pour lui. Il restait aussi à la, à la tête de la compagnie. Mais ça a fait fuir petit à petit l'audimat. Ah, attention, hein, c'est léger parce que vraiment le déclin il va se faire aussi avec bah, le, le désintérêt global de la télévision. C'est à dire que là je parle d'une période où il y a 10 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, les bonnes audiences c'est 2 millions, 2 5 millions 5. Voilà. Mais après, la télé c'est comme tout le monde. Quoi. Aux États-Unis, ce qui est très très fort c'est le, le football américain, euh, c'est euh, le sport, ouais, l'énergie même la MLS, euh, le football, football qui a pris euh, le pas maintenant. Pour ouais. dire aujourd'hui quand même la place du catch, même si ce pas les mêmes chiffres que l'époque. Au niveau des démographies, notamment, ce qui intéresse les publicitaires, les 18-49, euh, ça, ça se classe toujours sur le câble là entre la première et la troisième position. Et que ça soit WWE ou aujourd'hui All Elite Wrestling, qui fait un petit peu moins d'audience, mais qui est hyper intéressant dans la stratégie d'un grand groupe comme Warner. tu vois Là, WWE, ils sont dans un statut... Alors, comment dire à partir de 2010, il y a ce qui s'appelle la PG era qui arrive. Donc, c'est-à-dire, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de gros mots. Il y a... On essaie d'édulcorer le produit un peu plus pour toucher plus de partenaires financiers. Parce que maintenant, le, le gros de l'argent que va faire la compagnie, ce n'est plus forcément les tickets d'entrée, les ventes de merchandising. Ça va être principalement les sponsors. J'aime bien toujours rappeler, on est passé quand même d'un sponsor, c'était euh, des, des boîtes de macaroni. Euh, Aujourd'hui, c'est des, des grandes banques, des cartes de crédit, ce genre de trucs là Donc, c'est... Des sponsors qui ne rincent pas de la même manière. Ouais, Eux, les, les, les, les bains de sang à extrême roule, ça les. Euh, tu vois, <rire> ça les ouais, moyen. tu vois. Quand Mattel récupère la production des jouets, euh, ben bah, ouais, ils n'ont pas du tout les mêmes exigences. Et s'il y a du sang, ça les effraie un petit peu plus. Donc ils ont dit, le sang, non. Tu vois, on arrête. Surtout qu'on sait que les effets du sang dans le catch, c'est des trucs qui sont, pour, qui sont voulus, euh, techniquement, pour sublimer l'histoire qui va être racontée. Donc si on peut l'éviter, on évite. Bon, début, ce n'est pas forcément bien vu. Les superstars, en effet, les super-héros sont un peu plus lisses. John Cena, il est un peu plus lisse. Il y a de temps en temps un petit rebelle comme CM Punk qui débarque et ça fait du bien. Mais bon, je ne vais pas dire qu'il y a eu une espèce de déclin, c'est un long déclin, mais ça garde une place très, très forte, on va dire, dans, dans, le, dans le paysage du câble aux États-Unis et dans la distribution, même en international, c'est toujours, toujours très, très fort. Dès lors qu'on arrive aux grands événements, WrestleMania, etc., ils mettent 100 000 personnes au Texas pour WrestleMania 32 il y a 5 ans. C'est... tu vois, C'est toujours c'est monstrueux. C'est toujours énorme. Et en fait... Comme la stratégie même des médias, elle est totalement en train d'évoluer. Aujourd'hui, en fait, c'est combien le groupe représente et euh, qui peut intéresser, quel partenaire médiatique qui peut intéresser. Et là, aujourd'hui, on est dans une phase où la WWE, ça y est, on ne va plus se cacher, elle est en vente. Voilà. Euh, Vince McMahon, il a été euh, évincé il y a six mois, le grand aulier pour ouais. des affaires qui datent de détournement de fonds, d'harcèlement sexuel, il y a des trucs pas forcément très très cool. Ouais, donc des, des, des casseroles plein le cul. Des casseroles plein le cul, on l'a mis de côté, euh, c'est euh, sa fille et le beau-fils qui gèrent, et euh, Triple H, qui, qui était fait pour ce boulot-là, il fait des dingueries, il est en train de re redresser la baraque, sauf que Vince McMahon, là, il a trouvé une manière détournée de, de revenir en fait, au premier plan, puisqu'il avait gardé ses, ses actions de parbée qui lui conféraient les, les droits majoritaires, pour reprendre sa place en loose day et d'activer le processus de vente. Et il veut vendre à un gros groupe. Sauf que les gros groupes, aujourd'hui, bah, je pense qu'ils ne vont pas vouloir de, de Vince Pacman et de ses casseroles. Ouais. Mais on est sur des chiffres, euh, ça peut être vendu genre euh, 8, 8 milliards facilement. Tu vois, <rire> l'UFC, euh, ça, ouais, ça a été vendu quoi 4 milliards par, euh, pour monde mmh. mmh. C'était C'était énorme à l'époque. W bleu, c'est ce que ça représente aujourd'hui. Oh, 8 milliards de dollars. <rire> oh, la... Pourquoi Parce que bah, ça garantit des audiences très très bonnes deux fois par semaine. Euh, pour les publicitaires, c'est parfait pour pouvoir maintenir le système euh, présent. Il y a euh, bah, ce système de pay-per-view qu'ils ont fait évoluer vers de la plateforme de streaming à l'époque, WrestleMania. Nous, on avait la chance, c'était diffusé sur AB1 ou Canal, euh, mmh. de manière un peu irrégulière et souvent décalée. Après, on a eu les, un peu de direct. Mais aux États-Unis, en fait, les mecs achetaient ça 50, 60, 70 dollars, tu vois, la, le pay-per-view, l'événement, tu, ouais, ouais. tu vois, en VOD. Euh, ils sont passés sur un, un système où WWE a beaucoup investi. Euh, en 2014, pour avoir une plateforme de streaming dédiée. Tu payes 10 balles par mois et t'as as tous tout. les événements directs, Sophro et SmackDown qui sont des exclusivités pour la télévision. Ça, sert a été rediffusé 4 semaines plus tard. Et t'as tous les archives. Tu t'abonnes à leur service, tu peux aller voir euh, WrestleMania 25, les dingueries de l'époque. En général, je sais qu'ils sont très forts sur ça aux États-Unis. Ouais. Euh, même si je suis pas la NBA, moi, mes potes qui m'ont parlé du NBA League Pass, ils m'ont dit ça aussi c'était dinguerie. As, genre, ils ont tous développé des trucs énervés dans les années 2014-15 et ouais, du coup, c'est vraiment ça. des plateformes de fou. L'UFC a fait exactement pareil. WWE, ils ont suivi le mouvement. Ce qu'ils ont fait, par contre, il y a deux ans maintenant, ils ont vendu leur network aux États-Unis, exclusivité aux États-Unis, ils ont vendu ça à Peacock okay. pour un milliard de dollars. En fait, imagine, c'est comme si Netflix ou Prime, ils rachetaient, je vais dire, bah, tu vois, les achats de la Ligue 1, mmh. genre de choses-là. La soupe ça... est bonne, hein, comme dirait quelqu'un. Mais non, mais voilà, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça représente énormément et que le catch est au cœur aujourd'hui des stratégies euh, médiatiques. Maintenant, après, pour revenir au produit. Là, j'ai parlé de l'aspect financier ouais, un peu chiant, bien sûr. parce que, bah, comme je te dis, ça me passionne également. Euh, l'aspect catchesque, les histoires, etc., c'est chouette. En ce moment, franchement, on ne va pas bouder notre plaisir. On vit vraiment des bonnes années. La qualité des catcheurs, elle est incroyable. On prend... Il y a moins d'inconscience dans le ring. Il y a des comportements qui sont beaucoup plus safe également en dehors du ring. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, y a, tu vois, il y a les déclarations de l'Undertaker. Euh, bah, ça y est, maintenant, il a pris sa retraite, il sort du personnel, il fait... Euh, ah, moi, j'aimais bien l'époque où, euh, dans les vestiaires, c'était vrai bonhomme, tu vois, avec des flingues, des couteaux, tout ça. Non, maintenant, ils jouent aux jeux vidéo, ils font des FIFA. Euh, c'est bien, tu vois. <rire> tu sais, c'est safe. Euh, ça, ça me plaît énormément bah, parce les, que à L'époque où allais sur le forum et tu t'apprenais toutes les six semaines qu'il y avait quatre mecs suspendus parce qu'ils avaient euh, pris des bah stéroïdes, voilà, euh, ça, des mecs avec des commotions, des ça. C'est devenu beaucoup plus safe, c'est-à-dire qu'en effet, t'as une commotion dans le ring, maintenant t'es euh, écarté, t'as un programme anti-commotion, t'es écarté pendant euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et il euh, y a vraiment des processus de réhabilitation qui se mettent en place pour que les mecs puissent revenir et performer correctement. C'est-à-dire que l'environnement est beaucoup plus sain aujourd'hui. Euh... Et ouais, non, ce qui racontait dans le ring, c'est plus les mêmes gabarits. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a plus des catcheurs stéréotypés, stéroïdés, façon Batista, ce genre de choses-là. Il y en a moins, beaucoup moins. Et on donne plus l'accent sur les, les personnalités. Il y a des personnages que je trouve très, très attachants. Aujourd'hui, je pense, si vous suivez le catch, en 2022-2023, je pense qu'à la WWE, un personnage comme Sami Zayn, c'est le chouchou d'absolument tout le monde. C'est ouais, un mec qui est... Euh, on le sait tous que c'est un catcheur brillant, hyper talentueux, qu'on a relégué pendant longtemps en second plan dans le rôle d'un mec un peu couard lâche, etc., qui voyait des conspirations partout autour de lui. Aujourd'hui, c'est un des personnages les plus attachants du produit. Euh, même dans l'autre compagnie, chez All Elite Wrestling, il y a le personnage de, de MJF qui, façonne, qui fascine énormément parce que est, le mec, c'est est un méchant, et à la fois dans le ring et à la fois en dehors du ring. C'est-à-dire que le, le mec adore lâcher des vannes et euh, chambrer absolument tout ce qui lui passe de, devant lui, quoi en se prétendant être le su supérieur, numéro un tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, c'est des personnages larger than life qui sont hyper, hyper attachants. Et à côté de ça, athlétiquement, on a les meilleurs talents au monde qui sont capables de faire des dingueries totalement folles, que ce soit Kenny Omega chez Hollywood Wrestling. Au Japon, il y a un catcheur anglais qui s'appelle Will Spray qui signe des dingueries euh, tous les deux mois. Le mec a euh, des matchs référencés euh, avec des notes maximales. C'est un bordel incroyable. Ouais. Franchement, c'est la meilleure période pour être fan de catch parce que tu es... Euh... Tout est accessible. Il bon, faut un peu monnayer parce que faut, forcément, il y a des plateformes de VOD, il y a des services de streaming. Mais même en France, en fait, on a les diffusions de WWE sur AB1, on a les diffusions de h Wrestling sur Toulami. C'est très, très facile d'accès, en fait. C'est génial, c'est vrai. Et bah, surtout pour toi qui viens d'une époque où c'était la où VHS eu, sous la, le manteau. C'était la VHS et on avait une heure de catch par semaine. Même pas, on avait un format condensé de 48 minutes euh, sur Canal+. Là, aujourd'hui, euh, si, si tu veux te tenir un petit peu à la page des deux plus grosses compagnies, du monde, il oh, y a facile 6 heures par semaine. C'est énorme en fait. C'est dingue. Ouais, c'est énorme. Moi, j'ai de la chance parce que je, je peux m'y consacrer pleinement, mais je sais que c'est pas possible pour tout le monde. C'est ce qui crée des fois un peu de frustration entre fans de catch ou c'est un petit peu la guerre entre les pro WWE pro WWE, on n'a pas tous le même temps à consacrer pour le logique, catch. logique. Mais une fois que t'as as à fond dedans, c'est trop cool. C'est grave cool que tu en parles, parce que même dans le chat, ils en parlaient pas mal. Et tu penses quoi, toi, justement, de cette concurrence, la WWE Moi, perso, j'ai connu à l'époque où c'était TNA encore, Impact. Ouais, hein mais ils avaient trop de retard. Ils avaient trop de retard. Je me rappelle, ils avaient pris Jeff Hardy à un moment. Ouais, bien euh, sûr. Des ouais. trucs comme ça. Euh, mais maintenant qu'il y a la All Elite Wrestling depuis quelques années, bah, du coup, avec CM Punk notamment et notamment, c'est comment un peu ce rapport à la concurrence Ça va te permettre également de pouvoir ouvrir le, le, le, la question sur les différents types de catch bah Ça... Ça permet, je pense, à tout le monde de s'élever en fait. Le catch n'a jamais été plus fort que dans la fin des années 90 où WCW et WWF, ils se menaient une guerre d'audience le lundi soir. C'est-à-dire Warner, ils ont investi en disant « WCW, on vous met en face de, de WWF qui produisent leur émission en direct. On va donner des plus gros salaires aux vieilles stars qui, dont ils veulent plus, mm -hmm. genre les Hogan et tout ça. » Et ça a véritablement créé une espèce d'explosion dans les produits. Euh, et des records d'audience totalement fous. Quoi. Les, les chiffres, ils ont triplé euh, de 95 à 99. C'est hallucinant. C'est-à-dire que là, en fait, cet effort de concurrence, même s'ils ne sont pas sur les mêmes créneaux horaires, ça donne déjà aussi d'autres opportunités, je vais dire, euh, aux catcheurs. C'est-à-dire que toi, tes catcheurs, je pense, tu vois, des, des catcheurs français qui veulent bouger, qui veulent commencer à bouger sur le circuit international. À une époque, ta seule possibilité d'en vivre, c'était de signer un contrat à la WWE. OK. Voilà. Sinon, euh, aujourd'hui, un catcheur indépendant, il vit difficilement du catch. Ou genre, il vit pas du tout. Quoi. En France, il on... y a quasiment personne qui... qui vit pleinement du catch. On a tous des tafs à côté pour la plupart, et je sais à quel point c'est galère parce que euh, ah, c'est énormément de sacrifices. Bah ouais, puis c'est énormément de sacrifices pour euh, tous les mecs qui sont sur la route, euh, pour aller en Hongrie, euh, en Allemagne. Euh, bref. Euh, là, aujourd'hui, en fait, avec les alternatives, comme Elite Wrestling, les parcours peuvent être différents, en fait. C'est-à-dire que même un mec qui a. Rater son parcours à la WWE, bah, c'est pas impossible qu'il puisse se reconstruire dans une autre compagnie et prouver qu'il était capable de faire des grandes choses ouais. dans un autre moule. Euh, et euh, c'est exactement les mêmes choses, tu vois, dans des places fortes au Japon, euh, au Mexique, on va pouvoir donner des contrats à des mecs pour qu'ils puissent euh, bah, s'émanciper, devenir des stars. Il y a, tu vois, c'est peut-être à la fin de la période de, de ce que tu suivais, je pense que tu as suivi euh, Randy Orton, Oui. Leg Legacy, Oui avec Cody Rhodes et Ted DiBiassi. Non mais total. Ted ouais. DiBiassi, il a totalement arrêté. Je te donne cet exemple-là, tu vas voir, euh... c'est très parlant. Ted DiBiassi, il a totalement arrêté. Cody Rhodes, en 2016, comme il n'arrive pas à trouver sa place et qu'il n'arrive pas à percer, il dit à la WWE, les mecs, j'arrête. J'arrête. Je veux prendre mon envol tout seul et essayer de me, me faire une place dans le circuit indépendant. Le mec, en trois ans, il est sur tous les circuits indépendants. Il est partout, il devient champion tête d'affiche. Il catche au Tokyo Dome au Japon, ça marche trop trop bien. Il arrive à, à créer un show avec d'autres catcheurs indépendants. Trop bien. À plus de 10 000 personnes à Chicago. Oh là là. C'est la première fois qu'on mettait 10 000 personnes dans une salle sans que le show soit produit WWE depuis, je crois, facile, 20 ans. Ouais, du coup, 20 ans. Ouais. Et, immense, immense. Derrière, t'as euh, monsieur Tony Khan, fils de Shade Khan qui détient Fulham et les Jackson et les, les Jaguars de Jacksonville qui a un gros passionné de catch, qui dit « Écoutez, moi, ce que vous faites, ça me, ça me plaît grave. Je vais mettre de l'argent et vous amener à la télévision. » Et c'est là que se crée All Elite Wrestling. Cody Rhodes, le mec, il a dit « WWE, vous m'amenez nulle part. Je me reconstruis, je me fais un nom en dehors de votre circuit. Qu'est-ce qui se passe ?» C'est qu'à un moment, il prend son envol, il quitte All Elite Wrestling, il rejoint WWE, il arrive tout de suite tête d'affiche. dingue Tête d'affiche, c'est la superstar, c'est le top babyface. Là, il va faire son retour au Royal Rumble. Il, est... Bon, il est revenu, il s'est blessé vite. La blessure, elle est spectaculaire. Le mec, il fait un match de catch avec le, avec le pec euh, pété. Oh là là Tout, tout le pec, le bleu et tout. Il dit « Non, je vais quand même faire le match et tout, je vais faire le match. » Il sort une dinguerie. Bon, après, il part euh, six mois convalescence. Là, il est sur point de faire son retour. C'est la tête d'affiche, c'est le super-héros aujourd'hui. Mais c'est là que c'est fou. C'était un mec dont on ne savait pas quoi faire il y a six ans. Et il en était fait, jeune encore, moi, je me rappelle ouais. à l'époque. Et il s'est totalement reconstruit, c'est totalement réinventé. Et là, aujourd'hui, c'est la top star, mais il n'a de WWE pour devenir cette star. Eh ben. Et c'est ça en fait qui a changé en fait, dans le paysage catch J'aime trop l'exemple. Ouais, mais, mais ça, ça a totalement fait évoluer le paysage catch -esque. Là il vient de se passer un truc, il y a une catcheuse qui s'appelle euh, Sasha Banks, qui a été un vrai produit WWE, nana super talentueuse, c'est la, la, la nièce de, de Snoop Dogg, c'est toujours marrant de le, de le rappeler parce qu'ils ont fait des feats, tout ça c'est assez cool. Euh, pareil en fait, elle voyait que sa direction elle allait nulle part, elle s'est pris la tête avec, les, avec WWE, elle leur a dit stop. Là, elle a été libérée de son contrat début d'année 2023. Elle se lance au Japon. On n'a pas encore vu son premier match, mais elle va avoir un parcours similaire. Elle va devenir une star en dehors de WWE. Quand elle va retourner là-bas, elle va avoir le tapis rouge. Parce ouais. que là, les places, elles sont, bloqu elles sont bloquées. Il y a Ronda Rousey qui a fait sa transition de l'UFC vers le catch. Il euh, y a euh, la fille de Ric Flair qui est indétrônable où elle est. Il y a Becky Lynch qui est devenue une superstar Donc, elle n'a pas sa place. Par contre, si elle fait trois ans là-bas, qu'elle revient après ça va devenir une superstar, on va lui faire le tapis rouge. C'est bien cet exemple du parcours alternatif un peu, j'aime bien. bien. Et ça, tu vois, il y a 10 ans, c'était pas possible. Et il y a 20 ans, la porte a été fermée quand WCW a été rachetée. La principale différence entre le catch d'il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est que là, en fait, on a un monde qui est fait pour le multivers. Si tu veux te prendre à rêver de te dire qu'est-ce qui se passe, si lui, il affronte lui et qu'ils sont dans des compagnies totalement différentes... Ouais. Faut pas que tu perdes espoir parce qu'à un moment donné, il y a que les montagnes qui se croisent pas. Et euh, plus il va y avoir de la demande, plus l'affiche peut être attrayante, plus les compagnies de catch vont être capables de saigner pour pouvoir les proposer. Et ça, ça rend le truc hyper intéressant à, à suivre. Moi, j'étais à l'époque où encore Daniel Bryan il était pas justement encore ouais. à la WWE, et ouais. tout le monde, notamment sur le forum, l'attendait. Ouais, Danielson, euh... tu m'étonnes. Tout le monde attendait comme un truc de malade Et tu m'as dit, t'as suivi des trucs, t'as oui, été oui. renseigné sur des catcheurs japonais et tout, ouais, ouais, Moi quand j'étais gamin, je m'en rappelle, enfin euh, quand j'étais gamin, quand je suivais à l'époque pardon, c'était Brian de euh, Danielson du coup, ouais. euh, AJ Styles, je m'en rappelle, ouais, ouais, ouais. et euh, Kenta Kobashi. Et Kenta Kobashi et ouais Kenta Kobashi vraiment, il était décrit par tous les mecs comme un monstre Carrément. absolu, et j'ai jamais pu vraiment le voir en dehors de quelques vidéos YouTube tu vois. Ouais ben bah après il a fait deux piges à la Ring of Honor qui est une compagnie indépendante qui a fait un ouais. petit peu le fleuron qui a, qui a découvert énormément de talent euh, mais sa carrière a, elle était sur la fin déjà tu vois dans les années 2000 il a pris sa retraite il y, y a pas si longtemps que ça donc euh, bah, c'est fini mais ouais Brian Danielson et Styles, quand il arrive à la WWE en 2016 c'est la folie quoi et là il y est encore et, euh, T'as l'impression que le mec, il a fait sa carrière là-bas. Il s'est totalement, totalement fondu dans le truc. Ouais, c'est sûr que, genre, AJ Styles, il était vraiment vendu comme un gars de zinzin. Mais il Enta était trop Koubashi, fort. Vraiment, c'était des fous. Et Brian et donc, je, je tapais après les pseudos sur YouTube, je regardais, <rire> c'était la folie, sérieux. Et Brian Danielson, quand il soulève les titres à la fin de WrestleMania 30, alors qu'il vient de battre Batista et, et, et Randy Orton, qui a les feux d'artifice, etc., c'est un moment qui est... Incroyable Tu dis, c'est justement ce catch d'Internet, ce catch indépendant qui vient de gagner le plus gros truc à la WWE. Ouais, euh, ouais. Après, l'histoire, elle est déchirante parce qu'il se blesse, il est écarté des rings pendant très longtemps et tout. Là, il a fait son retour il n'y a pas si longtemps que ça. Et... C'est génial. C'est ouf, de temps en cool. temps, quand on aime bien le catch, on est vraiment, genre euh, comment dire, c'est bien aux Storyline aussi. Oui, c'est ça. Genre moi, franchement, pour être honnête avec toi, en reparlant de ces storylines, des fois même des grosses ficelles, on aime. Moi, Carrément. Moi, la plus grosse ficelle que j'ai mangée à l'époque ouais. et qui m'avait qui, qui fait kiffer, c'était un truc qu'ils avaient déjà fait en 2008 avec John Cena. Moi, quand Edge revient 30e au Royal Rumble. Et oui. Quand, tire, quand je l'ai vu en live, celle-là, quand j'entends ouais. You Think You Know Me, c'était les émotions. On... Ah, ah, c'était les émotions C'est un truc génial parce que... Oui, on... il revient en 29, je sais plus, mais c'était les émotions. Vraiment. Il est 29. Ouais, 29. Il est 29 parce que 30, c'est Batista. Euh... On se souvient. Ben euh... Mais en fait, tu sais qu'il va revenir. Tu sais qu'il a pris une convalescence, qu'il en a pour six mois et tu sais que le meilleur moment pour revenir, c'est le Royal Rumble. Tu le sais et pourtant, c'est au moment où il va arriver que tu vas, tu vas exploser. Parce que tu as toujours cette phase de doute en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reproche beaucoup aux médias de des fois de défoualer les, les plus grosses intrigues avant qu'elles aient lieu. Mais en fait, comme il y a toujours cette petite part de doute, bah, au moment où ça arrive, c'est fou, quoi. Si que son retour chez Elite Wrestling, pendant trois semaines, ça a parlé. Est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il va mettre une clim Et le moment où il a apparu, il y a une explosion. Il y a un truc, il y a un sentiment, tu fais « waouh » Qu'est-ce que c'est cool. Et Edge, ouais, WrestleMania, euh, Royal Rumble 2010, c'est génial. En plus, c'est déchirant avec Edge parce qu'un an plus tard, il prend sa retraite blessure à la nuque, il est revenu au Royal Rumble 2020, parce que ça y est, on, les médecins l'ont réautorisé à catcher. Tu aurais vu le truc. Je l'ai pas là. vu du tout. Ça, ça c'est un truc, il faut que tu le voies. Tu vois. Si t'as aimé Edge à l'époque, tu mets le Royal Je Rumble kiffais, 2020. C'était mon préféré. Ben, il est revenu en 2020, c'est un des moments les plus émouvants qu'il soit. Quoi. En plus de ça, le mec, pendant 9 ans, il a été faire l'acteur, il a joué dans Viking et tout. Tu sens que il y a une espèce de maturité qu'il a pris en acting et tout. Il aime bien nous le rappeler parce que il nous tire des têtes, etc. pour véhiculer l'émotion. Il est trop, trop fort, Edge. Et son retour en 2020. Mais ouais, on pleure. On, on pleure. Tout le monde pleure devant <rire> cette émotion. C'est les émotions. C'est les émotions. Tout le monde pleure. Et, et il arrive, il met sa spire comme avant. Il est en forme physique. Tu fais waouh, quoi. Magnifique, magnifique. Bon, il ne gagne pas à la fin. Randy Orton, il le trahit. Bon, Et on est reparti sur un autre scénario. Mais moi, non, c'est trop chouette la question notamment aussi c'est euh, alors parce que un des premiers trucs euh, qui m'a dit euh, Sturie quand je suis arrivé ici, je lui ai dit que je comptais peut-être euh, en 2023 aller au Japon et il m'a dit faut que t'ailles voir. J'ai déjà oublié le nom. Donc c'est quoi Faut que t'ailles au parce qu'il m'a dit il y a du catch tous les oui. jours et tout la folie machin oui. nan, nana. Est-ce que un petit mot comme ça en rapide justement sur les différents types de catch, fédés de catch, je dirais genre ce qui se fait peut-être au Japon, au Mexique, peut-être en Europe aussi. J'avoue que moi je suis un peu moins. D'après ta connaissance, ça se passe un peu comment là-bas bah Après, ce qui est le plus suivi forcément ce qui est le plus médiatisé est ce qui est le plus accessible on va dire et la télévision reste quand même un énorme vecteur donc www, c'est ce qui est le plus accessible on va dire par les médias traditionnels euh... après l'œil, c'est la production quoi c'est à dire que bah, le catch c'est pas forcément que des stages d'entrée des grosses musiques d'entrée ce genre ouais, de choses là ouais, ça peut être juste un ring posé et puis une compétition qui paraît être un petit peu plus euh, sportive euh, dans l'idée euh... moi j'adore le japon New Japan Pro Wrestling, c'est une de mes compagnies préférées, elle me fait énormément kiffer depuis des années. Euh, donc ça, c'est vraiment le top qu'il y a au Japon, s'il fallait vraiment les hiérarchiser, les, les compagnies mondiales, elle est numéro 3 sans problème. Derrière euh, WWE et AEW. et AEW. ouais, ouais, elle est numéro 3. Et... Mais au Japon, ils sont, euh, ils sont les numéro 1, là, ils viennent de faire le Tokyo Dome, il y avait un peu moins de 30 000 personnes, mais bon, ils ont encore des restrictions euh, sanitaires, les gens ne peuvent pas encore tous faire du bruit, mmh. c'est encore un petit peu particulier, mais ils ont créé tellement de, de gros talents. Euh, et les plus grands sont passés là-bas, quoi. Bah, on parlait d'Edge Styles juste avant de rejoindre WWE. Il a un run de, de deux ans là-bas qui est totalement incroyable en tant que champion du monde et c'est la folie. Euh, ça, c'est. Tu vois, par exemple, je, je discute beaucoup avec Rivenzi qui est en train de se remettre dedans et Rivenzi à chaque fois que je lui montre de la New Japan, il est sur le cul, quoi. Il fait c'est incroyable, athlétiquement. Il euh, y a un côté shonen, en fait. Avec euh, que ça soit dans la production, les plans de caméra, on va chercher vraiment tous les moindres détails dans les dans le visage des catcheurs. Il y a un catcheur anglais qui déchire tout là-bas qui s'appelle Will Ospreay qui est une des plus grosses bêtes athlétiques euh, qui soit. Euh, le mec virevolte dans tous les. Si vous aimez le catch un petit peu aérien ouais. et, et aussi un peu un peu rude par endroits et juste raconter des grosses histoires, ouais, c'est fou quoi. C'est totalement fou. Donc euh, voilà les Katsushika Okada, tout ça, donc tout ça, euh, le catch japonais, c'est terrible. Au Japon aussi, ils ont eu cette particularité de, de beaucoup séparer. Alors, historiquement, ils ont souvent séparé le catch masculin et le catch féminin. C'est-à-dire New Japan, c'est que masculin. Là, je suis en train de me passionner de plus en plus pour le, en fait, la, la petite sœur de New Japan Pro Wrestling qui s'appelle Stardom, puisque c'est le même propriétaire. Très bien. Stardom, c'est que des choses Et euh, elles sont très, très, très fortes dans le ring. C'est incroyable. Bah, justement, la, la fameuse Sasha Banks qui a quitté WWE elle va probablement faire des, des piges là-bas. Ça c'est super intéressant, pas forcément plus accessible, c'est pas toujours très très bien traduit, tu vois, tu vas pas avoir des commentateurs français, ça t'oublie. C'est, il euh, faut un petit peu plus se passionner dans le truc, mais je trouve que ils mettent beaucoup d'intérêt à, à, je sais pas, à construire des clans. Ça marche beaucoup par clan en fait. c'est Des clans de 5-6 catcheurs, 5-6 catcheuses, c'est beaucoup des histoires de clans et les histoires sont souvent super bien interprétées, très très bien racontées. Et athlétiquement c'est très propre. Euh, ça, c'est pour la partie Japon, mais c'est vraiment très, très ancré dans la culture. Mexique, c'est plus le côté religion, la tradition, les masques. Très bien. La lutte chalibrée. Alors là, tu ne prends pas toujours bien ton incrédulité parce que tu sens beaucoup que les mecs s'assistent énormément dans leur prise. Donc ouais. moi, j'ai toujours un petit peu de recul avec le catch mexicain, mais je respecte énormément. Euh, après, historiquement, il y a quand même des, des choses immenses qui se sont passées là-bas. Euh, et en Europe, en fait, on est toujours un peu considéré en retard. Ouais. Par rapport à tout, il y a deux, trois grosses structures qui existent en Europe, notamment WXW en Allemagne. Cocorico, on a eu un champion du monde là-bas, Christian Archer, pendant longtemps. C'était le, le top là-bas et énervé. il était français, trop bien. Les champions par équipe, ils sont français. Senza Volto et Aigle Blanc, que vous avez vu en plus de Sausie Event. Donc, Passionnant. Donc super, on est hyper contents. Amal, qui a été championne là-bas pendant longtemps avant de signer chez WWE pour leur branche Europe. Ça a peut-être bougé avec le projet, s'il se met en place, d'une branche de WWE en Europe. Ils avaient tenté le coup avec une branche qui s'appelait NXT UK. Ils ont décidé de la fermer pour essayer de relancer en 2023 un projet Europe. Donc peut-être qu'en Europe, ça permettra un petit peu mieux de distribuer les choses et de, de faire véritablement un produit centré européen. Parce que là, aujourd'hui, on considère plus ça comme des petites ligues. J'ai l'impression se c'est spread un peu, parce qu'on a plein de pays différents, des langues ouais, différentes, voilà. des machins. Après, bon, je dis toujours, c'est ça qui est beau, le discours du catch, il est un peu universel. Et, et en France, on a... En France, on n'a pas à rougir parce qu'on a produit des bons talents ces derniers temps. Il y a, je sais pas, il y a, par exemple, si je peux vous inviter, si vous êtes en Bretagne, il y a Rick Secatch qui tient un show à Rennes le 8. Euh, non, pas le 8, pardon, le 21. Euh, qui va être super intéressant, voilà, avec euh, mes copains Antoine Bernard, la Sainte-Barbe, je vous salue. Mais René, n'hésitez pas, les René, se cache, le 21 janvier, il y aura Sturie, si vous voulez y aller. Ah j'y serai pas, j'y serai pas, il, mais, dit, euh, il y sera, il, il y sera, <rire> non, bon, il y sera pas, mais euh, allez-y quand même. <rire> euh, bah, en région parisienne, Nanterre, il y a l'APC qui propose des trucs et qui a formé justement des coureaux avec le Blanc, euh, je crois que leur prochaine date c'est en mars, euh, et en Belgique, le 26 février, pour euh, ceux qui sont dans le coin de Mons, c'est entre Mont-Sédour, à Colfontaine exactement. Il y a une structure qui s'appelle Body's Oil Wrestling. Pardon, Body's Oil Wrestling, ouais, qui, est, qui est en train de mettre de la barre très très haut en termes de production visuelle. Euh, les, les salles sont magnifiques. Alors, c'est des petites ambiances, tu vois. C'est 500, 600 personnes. C'est déjà très bien. Et ça gueule. Ça gueule énormément, ça chante, ça te met vraiment dans une espèce de mood, ça te met dans un bain. Et le catch, ça, ça doit se vivre en live également. Donc ça, il ne faut, faut pas hésiter parce que c'est certains des meilleurs noms du circuit... Euh, même international, parce que c'est leur champion chez Bodiseuil en wrestling, c'est Bandido, qui est un catcheur mexicain, qui a été signé par Olet Wrestling, mais il a des bonnes sorties pour pouvoir venir, euh, venir encore en Europe, tout ça. Donc c'est leur champion, il sera présent le 26 février, c'est incroyable de le voir catcher, de le voir raconter ses histoires, et d'être là, juste en face de lui, Bandido, c'est une légende, tu vois. Trop bien. Bandido, généralement, quand il catch les gens jettent de l'argent à la fin. Ils jettent des pièces, ils jettent des billets, parce que le, le mec est trop fort. <rire> c'est ça, quoi. Tenez une piécette. Ah, <rire> voilà, c'est pour, pour le féliciter parce qu'il fait sûr. des pertes 2 ans. Bien sûr, bien sûr. Grave intéressant. Putain, j'adore vraiment entendre un truc comme ça. Je, je, je ne regrette pas cette émission. C'est un régal. Même dans le chat, là, vous me régalez. Vous avez l'air de kiffer. Donc c'est trop, trop bien. Si t'as l'occasion d'aller à Nanterre en mars pour aller voir du Catch en live, vas-y. quoi. ce quand même prévu Je vais regarder pour ça parce que maintenant bah j'habite ouais. à Paris. Ça serait, ça serait facile pour bah moi. Bah oui, justement, il faut profiter. Euh, forcément, j'avais une petite question concernant à toi. Maintenant, enfin, concernant à toi, pardon. Donc maintenant, tu streameur régulièrement sur Twitch. Ouais. T'es en place sur YouTube et tout. On a parlé un petit peu. Peut-être que t'aurais besoin d'un petit peu d'aide de temps en temps, pour pouvoir, euh, on va dire, euh, donner la pleine mesure du être, contenu que tu as envie Être créer. moins un contrôle freak. Voilà, exactement. <rire> Nécessairement, c'est quoi un peu l'avenir pour toi Comment tu vois toi un peu ton, ton futur Est-ce que tu as, as des projets perso Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien développer Est-ce que tu aimerais bien peut-être un jour proposer un événement C'est quoi un peu la suite pour Sturie, genre un Sturie 2023 ou même à l'avenir Après, j'ai alors, mec, je suis full-time depuis, euh... ouais, on va dire, euh... Fin 2021, début 2022. C'est encore récent. Donc full time, j'ai eu du mal à me décider. tu vois Parce que euh, j'ai aussi tu d'une éducation où je me suis dit, euh, est-ce que je me lance pleinement Est-ce que je vais pas faire peur à mes proches Parce que je me, je me lance. Et 2022, franchement, c'est une année. Je vais l'avoir dans mon cœur pendant très longtemps. J'ai fait des trucs je ne m'attendais pas à les faire. Je me retrouve chez Samuel Etienne. Euh, j'ai fait Japan Tour, ils m'ont invité, c'est fou il y a eu la connexion à Crive j'étais aux Event, frère c'est bah ouais même si tu vois quand Zerator, il a dit une semaine plus tard oui il y a des gens qui étaient aux Event. Euh... Euh, ils étaient là ils... bon, j'étais aux Event. <rire> c'est à moi qui parle tu vois c'est j'étais là j'étais fan je voyais les gens tu vois qui étaient là tous les streamers que tu suis tu waouh j'étais dans le truc Ce qui j'ai été faire j'ai fait chez personne j'ai pas été emmerdé les gens pour des photos et tout mais, mais j'étais trop heureux d'être là tu vois d'avoir pu apporter ma petite pierre à l'édifice d'avoir pu euh, grâce à Rivenzi d'amener le catch d'avoir pu euh, missionner des mecs d'entraîner Ponce Rive pour euh, proposer ce truc-là. 100 000 personnes, c'est un moment qui est gigantesque pour moi. C'est incroyable, je ne pensais pas revivre ça. Euh, derrière, quand Japon, bah, toi tu souhaitais m'inviter, bah, je me dis bah, c'est trop cool. En fait, je prends les choses comme ça, petit à petit, je viens et je kiffe. Ouais. Honnêtement, je suis, euh, ce qu'on appelle dans le catch, euh, je suis un peu dans, dans l'esprit euh, overachiever. Je trouve que j'ai déjà accompli beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est de voir qu'il y a des générations qui arrivent et qui n'ont pas peur de parler de catch et qui savent bien le faire, tout ça. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens tu vois, qui, qui décident de se lancer sur YouTube, de percer. De... Je sais que ce n'est pas simple, hein. tout le monde ne perce pas sur YouTube et sur Twitch, mais que le catch prenne sa place tu vois, dans le milieu médiatique. Euh, donc moi, si on m'invite, j'irai toujours avec plaisir pour Alors... essayer de répondre le mieux possible à parole. Et j'espère que je ne vous ai pas trop, trop saoulé non plus. Euh... Je vais le faire, je vais être dispo. Peut-être ça sera toujours un truc que je ferai en priorité. Maintenant, parler de l'actu, ça me plaît énormément. J'aime rester branché à Pourquoi pas un jour voir plus grand, essayer d'avoir une émission un peu mieux produite, je vais dire, sur un peu plus hebdomadaire, etc. Donc, c'est à savoir une fois qu'on sera un peu plus stable. OMG Why not On sait pas, on verra bien. J'ai pas de projet pour l'instant, il n'y a rien. C'est dans l'idée, c'est dans un coin de la tête. Organiser un show de catch de manière annuelle, ça a toujours été un gros projet de faire vraiment une rencontre annuelle, un truc catch qui serait mêlé à la fois à tous les délires qui ont pu se créer sur YouTube et sur Twitch. Et, euh, et ça, par contre, je suis zéro en événementiel, j'y connais rien, donc en effet, là, j'aurais besoin d'aide. Euh, et puis, c'est comme tout, hein, t'organises un événement, c'est trouver des sponsors, des partenaires, ce genre de choses-là. Moi, les partenaires, jusqu'à présent, ça ne tape pas encore énormément à la porte. On est encore au début. Maintenant, voilà quoi. Je viens, je prends... On me propose, j'étudie je, et j'espère que 2023 sera aussi riche que 2022. Pour moi, c'est une première année qui a été un premier cap incroyable. Mais avant de courir, il faut apprendre à marcher. Je suis, même si ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. Ah là, tu, marches. tu marches. Je, bien, suis, hein toujours, je suis toujours tu vois, dans cette période où je me dis, écoute, on peut voir grand, mais prenons le temps d'apprécier déjà ce qu'on a. Ouais. Et honnêtement, j'apprécie tellement ce qui se passe en ce moment. C'est trop, trop cool. Ça me va super bien. Je suis là, je suis en face de Zach Nani. Ça fait plaisir, mon gars. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Et je sais qu'en plus, il y a les petits gars, euh, les gens qui soutiennent, ah, ils sont, qui ils sont, sont trop hyper contents, content, ils, content. ils sont hyper fiers. Écoute, moi, ça me va. Ça me va déjà comme ça. Prenez, savourez, kiffez. Et derrière, évidemment, même si vous ne le réclamez pas, même si ça tombe, ça finit par tomber. Donc, soyons pas trop pressés. Ça va tomber. Ça va tomber. Le Stade de France ça, ça va tomber, le stade amis, de France ça va tomber, ça va tomber Et je trouve sincèrement, j'étais en train de réfléchir, ok, donc là on va passer à l'outro, mais il n'y a pas de meilleur mot d'outro que ce que tu viens de dire, c'est magnifique Et on arrive logiquement un peu à la fin de l'émission, c'était passionnant, une belle heure et demie, encore une fois, où on a pu discuter un peu de toi, un peu de ta carrière, mais aussi un peu de ta vision, un peu de catch aussi, de manière Carrément. générale, et c'est passionnant, je suis sûr qu'il y en a plein qui, ici, ont, ont pu se replonger dedans, d'autres qui étaient déjà dedans, mais qui ont pu en, en, en réentendre parler, que ça vous a fait... Euh, super plaisir, donc merci à toi Sturie d'avoir accepté de venir, c'était super ah, un immense plaisir et merci à toi, merci d'avoir accordé euh une place au catch dans les médias, ça c'est le ce plus kiffant. Ah, vraiment trop trop bien, c'était vraiment excellent. Euh, J'espère également dans le chat que vous avez kiffé, sincèrement, moi c'était vraiment top. Si vous êtes arrivé en cours de route, comme d'habitude ou à la fin, parce que souvent là il y a le plus d'audience, la rediff sera disponible dès ce soir sur ma chaîne YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube, hop, vous aurez la rediff gratuitement, time codée et bien postée, comme on aime le faire, et ça permet de conclure Zach Olive pour cette semaine. Je remercie. Euh, encore une fois mon gasturi d'être venu c'était vraiment euh, un pur banger je remercie également euh, Pritel de nous suivre encore une fois en 2023 ça fait super plaisir la semaine prochaine un ah, les amis un accord au libre absolument vais failli dire sur mon direct un accord au libre absolument exceptionnel parce que la semaine prochaine je vais avoir le bonheur le plaisir de recevoir un ancien arbitre de football professionnel je ferai l'annonce sur Twitter et compagnie en temps voulu, mais j'aurai le grand plaisir d'avoir M. Amaury Delerue, ancien arbitre de Ligue 1, qui a arrêté il y a quelques mois. J'ai eu des footballeurs, des commentateurs. et bah, Pourquoi pas avoir un arbitre On sait que l'arbitre, c'est souvent un sujet d'actualité. Bah, on va pouvoir en discuter la semaine prochaine. Zaccord, c'est terminé pour cette semaine. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde Et restez forts <rire>